Thank <laughs> you. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Culture Bulle. Je suis très content de pouvoir animer cette émission, ça faisait deux semaines, on a une, une, une petite semaine de pause et ça me fait très très plaisir de pouvoir vous accueillir pour ce 19e épisode. Au programme ce soir, on a un gros gros, on a un gros, une grosse émission, et un gros, gros focus sur Luca, la bande dessinée phénomène euh, autour du foot. On accueillera Bruno Dekier qui est son auteur. On accueillera également euh, Boumé Sama qui est un youtubeur, créateur de contenu autour du foot et qui a aussi également énormément de choses à vous dire. Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien, vous commencez à arriver doucement. Euh, on va pas déroger à la règle, on va reprendre nos petites habitudes et vous allez pouvoir noter votre début de semaine avec une note euh, sur 10, entre 1 et 10. Allez, dites-moi ce que vaut votre semaine. Euh, ce début de semaine, ce lundi, donc avec une note entre 1 et 10. Moi, pour moi, perso, c'est du 6. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu... Ça démarre doucement, ça démarre doucement. Mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Pour l'émission, je vous ai dit que le programme était chargé. Et on a un beau programme et heureusement, je ne suis pas seul pour le mettre en œuvre. On peut accueillir nos invités dès maintenant, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Salut allez, allez, allez. Salut, salut Alors on a Alix qu'on ne présente plus. Bonsoir à toi Alix, j'espère que tout roule Hello. pour toi. Tu vas, nous ouais. tu vas nous donner ta note euh, ta note sur 10 tout de suite dans un moment. Bruno <rire> Dekier, qui est donc l'auteur de Luca, la formidable BD Luca, que j'ai véritablement un coup de cœur pour la BD. Je suis euh, euh, très content de l'avoir commencé à la lire. Et Boumé Sama, qui est un, un créateur de contenu, un YouTuber, donc que je suis depuis un moment qui est basé autour du foot. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, euh, me noter votre début de semaine, votre lundi Comment s'est passé votre lundi On va commencer par Alix, alors bah, Franchement, je vais être généreuse. Je pense que je vais mettre un 9, parce que non seulement ouais. c'est une petite semaine, mais en plus, euh, ouais. sans faire de la lèche, je suis très contente de parler de Luca. <rire> <Ouais. Yes. rire> bah, ça, tu... Et toi, Boumé euh, Moi, ça un 10 oh, sur 10 Moi oh, ah, ouais. c'est un 10, ouais, d'un euh, Mbappé, euh, <rire> te fais dans un euh, c'était <rire> parfait. Ah, c'était nickel, incroyable, tu m'étonnes. Et toi Bruno euh, Moi je pense ça, un, un, un 8, un 8, allez. Pour, euh, pas mal pour cette soirée, parce qu'on va parler de Luque, et moi ça me fait toujours plaisir, évidemment, de parler de, de mon bébé. Mais Bien euh, sûr. Euh, la journée, pas, pas, pas, pas, pas trop mal, mais un lundi, c'est jamais facile quand même. Ouais un lundi je suis bien d'accord avec toi un lundi c'est jamais facile mais il y a des lundis plus difficiles que d'autres et moi je suis dans un bon lundi euh, 6 sur 10 aujourd'hui mais Culture bulle, heureusement que l'émission est là pour me remonter le moral je suis toujours au plein d'enthousiasme quand je commence l'émission et ben, on va commencer sans plus tarder d'ailleurs on va commencer à parler de la fameuse bande dessinée Luca dont tu es l'auteur excuse moi, le cœur aussi mais tu es l'auteur du coup Bruno euh, Luca qui est-ce que tu, tu peux nous, nous le pitcher rapidement soit Alix, soit moi-même, soit Bruno, comme vous voulez. Moi, j'ai une réputation dans cette émission, c'est que je massacre les <rire> oeuvres lorsque je les pitche. Donc, en général, j'essaye d'éviter au maximum. Mais euh, je, veux bien, je veux bien, pour les pour les viewers qui sont arrivés, avoir un petit pitch. S'il vous plaît. Qui qu si se qu qu lance Alix, c'est toi. Est-ce est okay. que tu te lances Allez, je me lance en live. Let's go. On cet exercice Non alors Lucas, euh, bah déjà je vais juste commencer par dire que euh, c'est une des premières BD que j'ai lues en arrivant chez Dupuis et que je ne connaissais pas et j'ai adoré, donc depuis euh, c'est un vrai plaisir à chaque fois Du coup, ça c'était mon intro au pitch pour vous mettre tous euh, la pommade euh, oui. <rire> Lucas, on est sur un ado euh, paresseux, maladroit, vraiment un peu euh, l'archétype euh, de l'ado euh, classique et euh, mais Luca, il a quand même euh, cette petite différence qu'il a envie de changer, il a envie de prendre, main, de prendre sa vie en main, il en a marre de se prendre des râteaux euh, au sens littéral et figuré. Et sa vie va changer quand il va tomber sur le fantôme d'un lycéen qui va lui proposer de devenir son coach, euh, non seulement son coach de vie, mais aussi son coach en foot et donc Lucas décide de devenir le plus grand footballeur pour enfin exister et puis au passage gagner le cœur d'une jolie fille de sa classe qui lui a tapé dans l'œil. Donc, euh, donc Lucas ça commence par ça, ça commence par euh, un apprentissage du foot en accéléré euh, et puis parfois non et c'est très drôle, il s'en prend plein la tronche. Euh, et puis il nous, il nous saisit aussi, il y a pas mal d'émotions dans Lucas, je pense qu'on va en parler. Et, et juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas que une BD sur le foot. Euh, Lucas va s'essayer ensuite à pas mal de sports, et surtout c'est plein d'humour et plein d'émotions. Donc moi le foot, je vais pas vous le cacher très longtemps, ça va vite se voir. <rire> je connais ça, pas se voit, ça se voit déjà, ça se voit déjà. <rire> non j'rigole. Non. non ouais le, le foot c'est pas mon énorme délire. J'aime bien y jouer, mais j'aime pas trop euh, le suivre et le regarder. Et pourtant euh, avec Lucas euh, c'est les quatre quoi je trouve que c'est c'est ce qu'il ce qu y a de génial avec Lucas ou d'autres œuvres sportives justement c'est que c'est des portes d'entrée vers vers ces disciplines euh, Lucas ce que ce que ce que je kiffe beaucoup et ce que ce que j'imagine c'est que pas mal d'ados justement vont s'identifier au personnage comme tu l'as dit c'est le propre des ados d'être un peu maladroit etc et d'avoir une fille qui est inaccessible quand tu es au collège ça arrive ça arrive à tout le monde je pense et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'identifier à Luca et qui risquent d'aller vers le foot ou les autres sports qu'il va pratiquer à l'intérieur Revenir à l'œuvre pure, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le trait qui est, qui est le trait de Bruno pour le coup. qui, est, si Je te l'ai dit en off, lorsque j'ai vu l'œuvre dans les rayons de la Fnac, tout de suite elle a, elle a attiré mon regard, même si je ne savais pas c'était quoi, même si je ne l'ai pas acheté, comme je suis un, je suis un, je suis un enfin bon, je ne l'ai pas acheté, <rire> mais c'est vrai qu'elle qu se remarque directement dans les, dans les bacs. Et pour parler de l'histoire, c'est très drôle aussi. C'est très drôle, c'est très, euh, c'est très bien écrit, et c'est un peu un, un, un shonen en bande dessinée. Est-ce que tu le définirais comme ça, Bruno Ouais, ouais, totalement. C'est sûr que euh, quand je, quand je me suis euh, penché sur la, la bande dessinée, c'est, je, je, je, c'était une période où je lisais d'ailleurs beaucoup de mangas à ce moment-là, et euh, c'est vrai que du coup, c'est un peu, c'est un peu ça, c'est le, de toute façon, c'est, c'est une BD où euh, le, le dépassement de soi est le, le cœur, euh, cœur de l'œuvre, un peu comme dans tout bon shonen. Euh, où euh, il faut euh, il faut toujours dépasser ses limites et euh, et ça en ça c'est vrai que ça rejoint la, la bande dessinée. Ouais. Alors Boumé tu as tu as dû recevoir les bouquins tu as le temps de jeter un œil dessus? Ouais j'ai le temps de finir le tome 1. Euh, donc euh, ouais. j'ai commencé l'introduction tranquillement euh, à l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Euh, non moi j'ai bien j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé le début ce que j'ai bien aimé c'est euh, c'est que euh, ça correspond plus euh, aux personnes justement qui sont pas euh, qui sont pas des gros euh, gros gros gros cracks au football. Et ça il y en a plein, surtout dans les lycées, et dans les collèges. Et euh, ça leur permet ça leur permet d'avoir un peu une vision différente de, de de la personne qui pratique le football au quotidien, qui ouais. qui change un peu de celui qui est, qui est fort et euh, qui progresse dans un but on va dire un peu plus euh, un peu plus inaccessible. Euh, pour Luca, à l'heure actuelle, enfin à l'heure où, où, où j'en suis. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que Luca, il a souvent des réflexions qui sont hyper inclusives parce qu'il va te dire Attends, mais moi, j'ai rien compris là, je suis hors jeu. C'est quoi hors jeu Quelqu'un peut m'expliquer Et c'est vrai que bah, pour les losers comme moi, <rire> et bah, on s'y reconnaît. Hein. Euh, non, non. <rire> Il ouais, y, y a toute une pédagogie qui est faite euh, euh, à l'intérieur de l'œuvre et c'est vraiment, le, je pense que le, le terme est, est tout trouvé. C'est vraiment une porte d'entrée vers le foot, mais pas que, parce qu'il s'essaye à d'autres sports plus tard. Moi, j'en suis pas encore à là, mais je vous crois sur parole, Alex et, et, et Bruno sur, sur ce côté-là. On va, on va parler un peu de la genèse du projet. Euh, comment est né ce projet, Bruno ah, bon, l'aîné, il y a longtemps, euh, quand j'étais plus jeune, je rêvais, bah, vu que j'étais passionné de foot, je rêvais de faire une, une BD sur le foot. Je pense que déjà, ça s'est démarré comme ça. Mais ça, j'étais jeune à l'époque. Et euh, finalement, j'ai mis un peu de côté. Euh, je, quand j'ai fait mes études, j'étais concentré sur mes études, sur l'apprentissage, tout ça. Et puis après, je suis parti vers l'animation. Et là, j'ai fait ma carrière là-bas. Et à un moment, j'ai voulu quand même revenir à, à une histoire plus personnelle. Euh, parce que l'animation, on, on va dire on est... un une pièce d'un un, un rouage complexe avec des centaines de personnes donc on a un rôle à jouer très oui. important mais mais bon on peut pas raconter son histoire facilement on va dire on peut pas donner quelque chose de personnel très facilement et du coup j'ai ah. j'ai pensé développer une bande dessinée sachant que la bande dessinée c'est peut-être le seul média où où on est vraiment super libre on peut tout faire tout seul et on peut raconter une histoire complète grâce à ça et du coup j'ai décidé de, de revenir sur cette première idée de de, de, de bande dessinée sur le foot euh, et j'ai décidé, fort de, de toute mon expérience de vie, notamment, d'apporter pas mal de choses différentes et d'avoir, euh, voilà, de pas me concentrer sur des gens qui seraient que fans de foot. Le foot, c'est, euh, une belle, un beau prétexte à l'action et, et au dépassement de soi et à des moments d'héroïsme et, et, euh, et à des moments aussi d'humour. Parce que, justement, il y, y a de l'action et on peut, euh, en en faisant un loser, mon héros, je, je peux me prêter à toutes sortes d'exercices. Et, euh, et ça, je m'amuse beaucoup dessus. Voilà comment a il a le projet. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un, un... Projet. A pas un, un, un petit côté, euh, pas autobiographique, mais auto. Euh, je trouve que le personnage te ressemble un peu physiquement, assez longiligne, ouais. avec la coupe, etc. Est-ce que c'est est volontaire ou pas du tout Non, pas du tout. Ai... D'ailleurs, pendant longtemps, <rire> je, je, disais, je disais vous mentez, c'est faux. <rire> ah parce que je ne suis pas le premier et à te le dire euh... du coup, donc ça confirme... C'est très drôle que tu sautes direct là-dedans parce que c'est un peu un running <rire> gag, j'ai du pire ouais, C'est vrai. Ouais, vrai que ça me ressemble beaucoup mais non c'était pas du tout volontaire. Je pense que dans le, dans le processus de création on s'identifie énormément et je crois que ça joue aussi beaucoup euh, sur les, les personnages. Et c'est vrai que quand je vois mes, mes, pareil, mes, mes, mes confrères euh, dessinateurs, j'en connais pas mal, c'est vrai que souvent leurs personnages ils ont quand même... Euh, il y a quand même des, des, des ressemblances. Alors, sont peut-être euh, euh, plus ou moins fortes en fonction des, des gens, mais euh, souvent... Euh, mais c'est vrai que je mets beaucoup dedans et, et, euh, et c'est vraiment... Je pense que c'est comme ça qu'on est sincère aussi, ça, en, mettant, en mettant de soi. Et, et du coup, on ne fait pas loser comme Luca, quand même, heureusement. Mais, mais c'est quand même... Euh, Lucas et Nathan, c'est un peu deux facettes de ma personnalité qui, qui se parlent, en fait. C'est-à-dire y, y a un peu l'adolescent plein de doutes et plein de. Et Nathan, c'est un peu plus l'adulte, le moi actuel, qui, qui, qui va lui dire Attends, calme-toi, on va y arriver, on va prendre les choses dans l'ordre. Et puis, il va falloir bosser un petit peu, quoi. D'accord. Et euh, bah justement, donc, euh, ça s'arrête là où il y a des, des petits. Euh, un peu plus d'histoire un peu biographique à l'intérieur de l'œuvre. Ou ça s'arrête juste à la ressemblance et un peu de. Des bah je dirais que, que au dans le collège ou lycée que t'as introduit dans... Ouais, comme tu le dis, on se, on se reconnaît, on se ah. reconnaît dans dans Lucas, parce qu'il y a des là-dedans. C'est-à-dire que euh, souvent il y a des choses euh, que j'ai vécues, évidemment que je déforme, je j'exagère pour que ça en fasse euh, quelque chose d'intéressant euh, en bande dessinée. Sinon, ça serait un petit peu ennuyeux, un petit peu fade. Mais oui, forcément, mon expérience de vie, elle, elle guide mes choix et euh, et les questions que que je me pose. Euh, je pense qu'il faut être honnête, et c'est ce qui fait marrer les gens, c'est que des fois, on se reconnaît dans lui, même si c'est un peu exagéré, on se reconnaît, on se reconnaît en lui par moment, et, et du coup, oui, il y a des choses un peu autobiographiques ou des choses que j'ai vues. Et au niveau de, de, de, tes travaux, pour le coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment vous travaillez, euh, vous et la maison d'édition Dupuis, pour le coup? Là, on, les extraits qu'on passe depuis tout à l'heure, ça fait, ça fait partie d'un, d'un book, si je peux, si je peux me permettre, c'est ça? Ça fait partie d'un cahier de présentation que tu as présenté donc à la maison d'édition, c'est ça Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Ouais. Et euh, pour le coup, tu es arrivé avec toute ton œuvre, un premier chapitre déjà écrit, avec les personnages déjà, déjà définitifs, ou vous avez dû vous y reprendre avec la maison d'édition pour peaufiner le truc Non, alors je ne suis pas arrivé avec un dossier. Quand on arrive avec un dossier, on présente un projet. Alors on ne va pas trop loin non plus. On présente quelques planches, euh, tout un univers, les personnages, tout ça. On, on essaie de faire une bonne... Euh, un, un bon état des lieux et un bon un, on essaie de vendre son projet voilà et après euh, et après en fonction hein, tout le monde vit pas la même chose moi mon éditeur m'a laissé euh, a beaucoup cru en, en l'histoire et m'a laissé complètement libre et du coup je lui je lui présentais directement des des découpages de planches euh, un peu voilà en crayonné il y avait toute mon histoire et et je lui ai fait lire et, et globalement ça ça lui a beaucoup plu et on avance mmh. comme ça en fait et cette double page était dans ton dossier, si je dis pas de bêtises. Et on a mis euh, oui. celle d'après en couleur qui est dans l'album euh, définitif. Donc, ouais, ouais, il y a ouais. quelques à... trucs qui ont changé, mais pas tant que ça. Ouais. Hein. Pas beaucoup, non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, comment dire Boumé, toi de ton côté euh, voilà il euh, y a une similitude entre vous deux je sais pas si je vais dire une bêtise une fois de plus mais Bruno toi tu, as, tu, es, tu, es, tu aimes le foot depuis un moment je pense maintenant même si, euh, même si ton, ton amour pour le foot a un peu évolué, on en a parlé et toi Boumé tu es dedans, vous avez tous les deux réussi à transformer cet amour en quelque chose d'autre, euh, toi en bande dessinée et pour toi Boumé en, en, aujourd'hui en, en faisant ta profession, en proposant du contenu autour de ça euh, est-ce que c'est est une espèce de revanche sur, sur, sur ce truc Là. Je ne sais pas si on peut dire revanche ou Moi, euh, non, c'est pas une revanche. Pour moi, c'est euh, juste la suite logique des choses. Euh, toute ma vie, j'ai joué au football. Euh, Je ne pense pas être prêt à arrêter euh, cette pratique. Donc, euh, j'ai voulu en vivre j'ai voulu faire en sorte que que le football gravite toujours autour de moi donc euh, au final j'ai décidé de faire ça moi-même parce que j'ai pas pu on va dire réaliser le rêve premier qui était de de devenir un euh, professionnel, footballeur professionnel mais mmh. euh, au final non non pour moi c'est juste une suite euh, assez logique de je veux que le football gravite autour de, de, de ma vie que soit le centre euh, de de mes préoccupations euh, au, au quotidien et du coup, c'était l'une des solutions les plus pratiques que, que j'ai trouvées. D'accord. Et toi, pour toi, c'est à peu près pareil. Bruno, c'est ou toi, tu as toujours été dans le dessin plutôt? Moi, j'étais plutôt dans le dessin, dans le cinéma, tout ça, mais le, effectivement, je pense que quand on fait quelque chose, il faut, on y passe des heures à faire ces trucs-là. Donc, si on n'est pas passionné un peu par son sujet, franchement, c'est un peu comme aller au taf faire un truc de bureau alors qu'on a décidé de faire ce genre de métier pour s'éclater. Donc il, euh, il faut mettre justement ça et le lecteur justement le, le le perçoit et pareil pour les les vidéos YouTube quand on se marre à les faire les, les gens se marrent à les regarder enfin se marrent ou se passionnent enfin ça dépend du sujet hein. et mais en tout cas s'éclate à les regarder et c'est hyper important si si on s'ennuie ça ça transpire l'ennui de partout et euh, je pense que c'est très mauvais <rire> alors euh... Aujourd'hui, euh, Luca on est à son neuvième son tome, ce qui est, euh, ce qui est un, un, un, gros, un gros travail, un gros challenge, un gros défi que vous avez su relever. Euh, comment comment euh, l'inspiration te, te, te traverse Est-ce qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses, ou où, c'est où toujours au top et tu arrives à, assez bien à t'en sortir, Bruno c'est une question un peu délicate. L'inspiration, inspira, c'est euh, vrai que c'est pas... Tu pour ça. Ouais, gueule, ouais. Tu pour ça. <rire> c'est pas vraiment... Euh, <rire> c'est du travail surtout. En fait, à force, à force de travailler, de réfléchir, de mettre des situations en place, de, de penser à comment, euh, qui peut intervenir, tout ça, ça se construit en fait. Les choses se construisent avec ah bah. du, du travail. Et c'est vrai que souvent, on, on te dit... Euh, Wow, « de, de, Comment tu fais pour trouver l'inspiration ?» bah, En fait, je me mets devant et je, je travaille vraiment beaucoup mes scénarios, savoir ce qui pourrait arriver, travailler les situations. Et ce travail me permet de, de, de faire petit à petit euh, vraiment mes, mes scénarios. Alors, Je parle vraiment dans le détail, hein, parce que c'est vrai que mon scénario, depuis le début, je l'ai vraiment en tête. Euh, ce qui fait que c'est pour garder vraiment de la cohérence. Et quand j'ai commencé la série euh, à la fin du tome 1, je savais déjà comment la, la, la série allait se terminer. Et, mais euh, par contre, il faut nourrir ce, ce, ces grands arcs narratifs. Et là, je me laisse la place de, de, de l'inspiration du moment, justement. Et ça, c'est c'est voilà, pas mal de travail. D'accord. Et euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire au niveau euh, On va repasser au caractère design, mais on parle beaucoup de tout ce qui est euh, souvent l'œuvre en elle-même. Mais on parle peu euh, du travail qui est accompli euh, autour des, des, cou des couvertures d'œuvres. Par exemple sur le tome 1 de Lucas, je disais tout à l'heure que moi j'avais kiffé directement quand je l'avais remarqué quand elle était au magasin. Je l'avais vu l'œuvre. je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ça Et on va, on va un peu parler de, de cette facette un peu euh, méconnue et un peu la facette de l'ombre. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les travaux que vous avez accomplis euh, autour de cette cover voilà, Ça n'a pas, hein. pas été facile parce que là, déjà une couverture de tome 1, euh, ça, ça prête à beaucoup de discussions et, euh, et, euh, et c'est vrai que pour la couverture du tome 1 on avait essayé pas mal de typos différents parce qu'il fallait en fait c'est pareil on pense pas mais le titre Lucas tel qu'il est écrit à l'heure actuelle euh, et ben on, une fois qu'on l'a en fait il va coller à la série tout le long toute, toute, toute sa vie c'est même encore plus que la couverture la couverture de Thomas c'est que la couverture de Thomas mais le logo Luca c'est le logo qui va suivre et du coup là, alors là ça a été beaucoup de recherches il y a eu des choses où voilà, on voyait des essais bon je les cautionne pas du tout hein mais <rire> mais ça fait partie des essais euh, non ouais. mais c'est important en fait les ratés c'est ça qui qui fait réussir il, on peut on peut pas réussir du premier coup les éclairs de génie toi je dis il y a beaucoup de travail c'est les éclairs de génie c'est rare c'est rare ça arrive hein des fois on a bam on a l'illumination le fait c'est nickel ça marche mais ça c'est euh, 1% du temps et encore je suis sympa avec le 1% euh, le reste c'est beaucoup beaucoup de travail et du coup des fois bah là on le voit il y, y a des trucs c'était des essais, ça a été raté, il a fallu refaire. On a travaillé avec les graphistes de Dupuis, ça allait pas. Enfin, voilà, ça a été compliqué. Mais on y est arrivé, je suis content du résultat final. Mais c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et c'est pas forcément une chose qui est mise en valeur euh, tout de suite euh, lorsqu'on a le... Enfin, on le remarque tout de suite, mais c'est rare qu'on en parle dans des émissions, etc. Et je pense que c'est une chose qui est souvent mésestimée du public. Alix, toi, euh, vous avez accordé une, une, une importance particulière chez vous, à Dupuis À une couverture ouais. Ou à Lucas? <rire> parce que les deux la réponse c'est oui, hein. ouais, ah oui la, la couverture euh, en marketing on a un peu tendance à dire que c'est le premier outil marketing si une couverture est ratée euh, c'est très très dur derrière de, de faire des, des belles ventes et de montrer la qualité du, du contenu et, euh, et du coup une couverture c'est super important en plus on va l'utiliser partout, elle doit, une couverture de tomain, elle doit exprimer exactement ce qu'on veut montrer ce qu'on veut porter avec, euh, avec cette série. Et c'est vrai que bah avec Lucas, la couverture du tome 1 est très bien. Elle montre vraiment euh, l'ascension d'un loser euh, qui parle foot. Et ce qui est génial, c'est que toutes les couves, ensuite, moi j'ai euh, une préférence particulière pour celle de, du tome 6. On affichera peut-être... Euh, ah, merci, euh, Florian. Euh, ah, elle est réactive. Le est, ah, ouais. est en feu. La couverture du tome 6, euh, c'est le tome qui euh, à partir duquel on... Lucas va s'essayer à plein de sports, il va lancer des défis, euh, et c'est un, un tome qui est très très bon, et sa euh, couve elle, elle est très sympa je trouve, donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir les Coupes de Bruno. Ouais puis là, on a, on a un chat qui est très, qui est très brancheur. Hein. Je te préviens, Bruno, je vous préviens, Brou Boumé, on a un chat qui branche un peu sur euh, sur les les, les types american old school. Tout à l'heure, tout à l'heure, il me branche aussi sur le fait que je me trompe rarement dans l'émission, c'est ce qui veut dire tout à fait l'inverse. Mais en tout cas, moi, je trouve que le travail de couverture est assez, est assez, est assez bien réussi et se remarque largement. On va pouvoir passer euh, à ton interview, Bruno. J'ai pas mal de questions à te poser. On a un peu parlé en off, mais c'est vrai qu'ici, je pense que les les, les views ne te connaissent pas forcément et on, on, on va essayer de te présenter à travers quelques questions assez cool, sans pression, encore une fois. Euh, Est-ce que tu peux on va commencer peut-être Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler ton parcours Parce que tu, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'attarder. Euh, alors bah moi mon parcours après le après le bac euh, j'ai fait une école de dessin pendant trois ans à Lyon qui s'appelle Émile Cole et qui m'a formé au dessin, la peinture, la sculpture, voilà le... On va dire l'apprentissage qu'on peut qualifier de traditionnel du dessin. Avec euh, Déjà, j'avais abordé un petit peu la bande dessinée, l'illustration là-bas notamment, et un peu l'animation. Et justement, l'animation, moi, j'ai eu un coup de foudre euh, très rapidement. Et du coup, j'ai euh, cherché l'école, un peu la, la, la, la, la meilleure école pour faire ça. Et du coup, après trois ans, j'ai passé l'école, le concours de l'école des Gobelins. Et, euh, et du coup, je suis allé à Paris. Et là, pendant trois ans, j'ai fait l'école des Gobelins à Paris. Et je me suis spécialisé en animation là-bas. À la suite des Gobelins, j'ai travaillé euh, directement dans le cinéma d'animation. Donc, j'ai travaillé en tant qu'animateur d'abord euh, sur des films comme euh, Moi moche et méchant, Le Lorax, et rapidement après, j'ai intégré. Euh, J'étais directeur d'animation dans ce même studio pour travailler sur Moi moche et méchant 2, 3 et euh, Minions, le film. Et, euh Et euh, en parallèle de tout ça, euh, j'ai fait Luca. Euh, parce que Lucas, j'ai ouais. commencé à travailler euh, sur ça au moment, un peu avant que je sois directeur d'anime sur Mama Chez Méchant 2. Et euh, pendant oh. plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai fait les deux en même temps. Euh, C'est-à-dire, j'étais directeur d'animation euh, la semaine et euh, le soir et le week-end, je faisais Lucas Et j'ai fait ça pendant euh, quatre albums. Ce qui est un rythme de vie, c'est un petit peu chargé. Et tu tu m'étonnes, mais on, je ne sais pas si on se rend bien compte, c'est que ce sont, euh, que ce soit euh, Lorax ou moi, moche et méchant, etc., ce sont des, des, des blockbusters, on peut appeler ça comme ça. Ça représente, une. Ouais. Un, en fait, c'est un, un truc de fou que que, que que tu puisses cumuler les deux. Parce que à mes yeux, enfin, comment je le vois moi, la charge devait être monstre en travail. Est-ce que tu gérais des équipes ouais. en étant directeur, pour le coup Ouais ouais, tout à fait, ouais, j'avais euh, j'ai un peu j'ai une centaine d'animateurs euh, euh, sous ma responsabilité quand je suis sur ces films-là. Donc c'est euh, ouais ouais, c'est beaucoup de travail, c'est surtout de, on fait pas mal d'heures sup pour euh, ouais, c'est c'est vraiment c'est on est on est pas on est pas aux 35 heures si c'est ça. D'accord. <rire> la question, on n'est pas du tout tu... aux 35 heures <rire> Mais qui ici est au 35 heures Je doute qu'il y ait du monde parmi <rire> nous qui soit au 35 heures malheureusement, euh, c'est souvent le, le cas des boulots passion, on ne on, on compte pas en fait tout simplement, euh, du coup c'était Illumination le, le studio c'est bien ça, quelle, quelle est, est la, ça. La, la, la, la plus grosse différence entre les deux mondes, tes deux casquettes justement, entre la bande dessinée et l'animation, euh, euh, ton boulot de directeur d'animation bah déjà, enfin vraiment, personnellement, quand je travaille dessus, c'est vraiment l'opposé, parce qu'il y en a un où, en gros, je, je travaille avec des centaines de personnes, et l'autre où je suis tout seul. Donc, euh, ça change vraiment déjà beaucoup de choses, ça, c'est sûr. Et les deux font du bien, je parce que moi, j'adore travailler avec les autres. Et alors, ouais exactement, j'ai deux ambiances totalement différentes. J'adore travailler avec les autres, je trouve que c'est hyper enrichissant, ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Et, et en même temps, c'est fatigant euh, de dealer toujours avec, euh, avec tout le monde. Donc, du coup, euh, j'aime ça, et en même temps, j'aime me retrouver tout seul aussi par moment pour être tranquille et prendre mes décisions tout seul sans sans que voilà en étant d'accord avec moi-même ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal et ce qui est déjà une, quelque chose de dur à faire parce que être ouais. d'accord avec soi-même c'est c'est pas toujours facile mais je pense qu'aujourd'hui on, qu on a tous vu au moins un mois moche et méchant. Eh ben sachez qu'il y, qu y a Bruno qui se cachait derrière, qui donnait des ordres, il a eu tous vos fou rires. Il est dans le coin. C'est ça qui est magnifique <rire> d'avoir distribué autant de, autant de bonheur à autant de personnes. Alors Lucas, c'est une bande dessinée sur le foot. Euh, pourquoi avoir choisi le foot Tout simplement. Eh ben voilà. Ouais, je l'ai dit un petit peu au début. C'est vrai. C'est euh, voilà. avant tout parce que j'aime le foot. Et, euh, yep. et que je, je, je vraiment je cherchais aussi euh, dans mon histoire quand je l'ai bien quand je, je l'avais bien en tête il me fallait vraiment une, un prétexte à l'action au dépassement de soi au progrès et, et le foot en plus me l'amenait euh, vraiment bien donc euh, tout tout était ouvert pour moi pour pour le football D'accord. Alors en off, on parlait aussi de ta passion pour les mangas, les, les mangas là-haut qu'on voit derrière toi, de Noritaka notamment, qui est, qui est, une, qui est une œuvre que, que j'aime tout particulièrement en atteste. Euh, tu as choisi le format bande dessinée, euh, Tu aussi, euh, alors que tu es aussi fan de manga. Pourquoi un choix Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers l'un ou vers l'autre sans spoiler la suite je... de l'émission, bien sûr. Ouais. <rire> non, mais c'est dur à dire, c'est à <rire> moment de, de, de, faire un, de faire sa série. Je, je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, peut-être à ce moment-là, je ne me sentais pas légitime de faire un manga. Je, je, je voulais faire mes preuves avec un, un média qui appartenait euh, voilà à, en gros plus à la francophonie qu'ailleurs qu d'ailleurs. Et c'était euh, un média où je me suis ouais voilà où je me suis dit tout de suite allez faut faut, faut que j'aille là-dessus faire un, un truc qui a bercé mon enfance aussi je pense que ça me ça, ça, ça me parlait aussi. D'accord. Et puis c'est plus facile euh, de se bon... faire éditer aussi quand on fait ce genre de choses parce que en manga c'est c'est pas facile de c'est pas facile la concurrence elle est elle est dure. En même temps, j'allais dire ça, mais dans, en bande dessinée classique aussi, elle oui, est, est quand, même, dire. quand même bien dure. Parce qu'il y, y a quand même des milliers de nouveautés par an. Donc, euh, non, je sais pas. Je pense qu'il y a des fois où on ne réfléchit pas, on fonce là où, là où on veut. Alors, pour <rire> poursuivre, tu disais que, que c'était justement un milieu ou si la concurrence était dure. Mais il n'y a pas que la concurrence qui est dure aussi, il y a aussi le fait de lancer une œuvre au départ, où, on peut, où les œuvres ne sont surtout une nouvelle œuvre, une nouvelle un nouveau personnage, une nouvelle licence. Euh, ça peut être un peu compliqué au départ. Euh, ça a été le cas pour Lucas, ça n'a pas, pas été le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, tout de suite. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'œuvre a largement rencontré son public, je pense. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur les sentiments euh, sur un, sur quel sentiment, par quel sentiment on passe lorsqu'on voit son œuvre démarrer timidement puis s'envoler au bout d'un moment ben C'est vrai que c'est un moment particulier parce que c'est. Déjà, c'est hyper excitant d'avoir sa BD la première fois éditée. Moi, je l'avais dans les mains, j'étais complètement dingue parce que je me disais, mais c'est fou. Et, et de l'avoir dans les points de vente, c'était magique, même si effectivement, on était loin des des piles de d'Astérix ou de, de grands succès comme ça, c'était il y avait trois BD dans un coin à la Fnac mais ça viendra ça j'étais quand même très fier. Ouais, j'étais quand même très très fier et euh, et ça me faisait plaisir et c'est vrai qu'après euh, oui, bah un, un tome 1 et et c'est une série qui moi je viens de nulle part, je suis pas un nom de la bande dessinée donc oui, c'est dur de démarrer et le succès immédiat euh, euh, oui, il existe pas ou très très peu, en tout cas pas, pas à ma connaissance, et, et ça demande de s'accrocher, effectivement, de, de continuer de croire en son histoire et, et de se dire qu'avec le temps, euh, son, petit à petit avec le bouche à oreille, euh, euh, parce que pareil, on parle du cinéma d'animation et c'est vrai que ça, ça brasse énormément de, de, de, de, de spectateurs, mais il y a des moyens de communication qui sont aussi à l'échelle du, du truc. C'est qu'il y a vraiment, c'est complètement, c'est des millions et des millions de dollars qui mettent pour faire leur promo. La bande dessinée, on n'a pas cette chance là non plus. Donc c'est le bouche à ouais. donc il faut être patient. Ouais, bah, et continuer très... et pas baisser en qualité. Oui. Ah, bien sûr. C'est ce, ce qui a payé, puisque Lucas, on a dépassé le million d'albums vendus. On n'est pas peu fiers. C'est incroyable. Hein. Uh, ça, ça, ouais, ça, c'est uh, vraiment un, un beau chiffre, un, un beau succès. Euh, Alix, toi, tu, tu as dit que c'était la première bande dessinée sur laquelle tu as bossé lorsque tu es arrivé chez Dupuis. Du coup, tu as été témoin plus ou moins de cette montée en puissance euh, alors moi je suis arrivée bah justement je suis arrivée au moment du lancement du tome 6, c'est peut-être aussi pour ça okay. que c'est un de mes préférés, je sais pas <rire> euh, et, et du coup bah quand je suis arrivée c'était quand même déjà euh, une très belle déjà série lancée. dans le catalogue de Dupuis euh, franchement toute l'équipe avait hyper bien bossé mais, mais faut dire que ces dernières années là on a quand même Enfin, tout le monde, que ce soit Bruno, les équipes commerciales chez nous, la com, tout le monde a continué à bosser à fond et on est trop content de faire découvrir la série à toujours plus de monde. Et puis, euh, puis en plus, bah là le tome 9 qui est sorti en octobre dernier, c'était quand même très chouette parce qu'on bouclait une partie de l'histoire et il était quand même assez haletant cet album-là. D'accord. OK. On va entrer dans un, dans un côté un peu, plus, un peu plus confidentiel, on va dire ça, toujours autour de Lucas. Euh, Bruno, quelle, est, quelle a été ta, ta plus grande difficulté durant ces 9 tomes À quel moment euh, tu as forcément eu un moment où tu as bloqué Est-ce que tu peux nous faire une petite confidence, nous, nous lâcher une petite anecdote autour de ça <rire> euh, À quel moment j'ai... Euh, baf Franchement, c'est euh, j'ai pas eu vraiment un moment... Euh, même même au début ça marchait pas très fort je j'ai pas mmh. vraiment eu de moment de, de gros doute plus que ça je j'y croyais au fond de moi je me disais si je vais continuer mon histoire euh, voilà je, je sais pas j'y croyais j'avais envie que juste de laisser le temps que les, les que mes, mes, mes lecteurs me, me trouvent <rire> mais euh, d'accord mais c'était dur. Les, le plus dur, honnêtement, c'était les premiers chiffres qui étaient pas bons et le deuxième qui était encore moins bon. Et là, je, là franchement, c'était dur. C'était dur parce que ouais. euh, tu te dis ah mince, le, le troisième s'il se redresse pas, en gros, c'est c'est terminé quoi. T'as beau croire très fort en ton œuvre et, et c'est le cas de beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs croient évidemment très fort en ce qu'ils font. Et euh, et euh, et c'est vraiment décevant. Et ça, c'était le moment le plus dur, honnêtement, de et ma for... enfin la force, la chance. Parce que c'était pas une bonne force, Et la chance que j'avais, c'est que moi, j'avais justement, comme je l'ai dit au début, j'avais un autre métier. Et euh, ça, c'est là où moi, j'ai tendance à tirer mon chapeau vraiment pour ceux qui ne font que ça. Parce que moi, j'avais un doute, mais ça remettait pas tout en cause. cest que j'avais quand même ma paye. Même ça me demandait de travailler non-stop. Et ça, bon, faut quand même le faire. je, je c'était pas facile. Mais j'avais cette assurance-là d'avoir quand même, quoi qu'il arrive, mon salaire à la fin un du mois, boulot. et ce n'est pas le cas de beaucoup d'auteurs, et eh ouais, j'ai un autre boulot, tout va bien, euh, même si ça se casse la gueule, on va dire à part mon ego qui va être euh, fortement affecté, euh, ça ira, je ne je, je, voilà, je mise pas ma vie, et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu continuer, vraiment comme si en gros de rien n'était, et ce qui m'a fait aussi euh, après par la suite rencontrer le succès, parce que je n'ai pas paniqué, enfin, je ne me suis pas dit mon dieu qu'est-ce qu'il faut que je mette dans la BD pour que ça change. non j'ai continué sur mes rails, parce que j'avais cette chance-là. Voilà. Et, et du coup, je me suis dit, non, fais-toi confiance, continuons comme ça. Et ça s'est ça, ça plutôt bien passé par la suite. Hein. Mais en tout cas, on ressent tout ce que tu viens de dire, même tout ce qui est de ton abnégation autour de Luca, et ta, et ta bonne humeur, et, tes, et ton énergie que tu as mis dedans, ça se ressent dans la bande dessinée, en tout cas dans les deux premiers clones, je vous promets, c'est vraiment euh, de grosses barres, n'hésitez pas euh, dans le chat à poser des questions sur, sur Luca, il euh, y a Sandrine par exemple qui nous dit, déjà 9 tomes, il n'y a pas une lassitude des personnages et de l'histoire, je ne sais pas si tu peux répondre à ça Bruno euh, ben, oui, oui, Non, il n'y a, euh, a pas de lassitude. Il y a des moments où euh, on a besoin justement de, de faire, et c'est la chance que j'ai parce que j'ai d'autres casquettes, de faire d'autres choses pour effectivement s'aérer un peu l'esprit et ne serait-ce qu'avoir voilà. du recul sur sa propre histoire. Euh, mais j'ai pas de lassitude. Mes personnages, je, je, je les aime. Quoi. Pour moi, vraiment, je les crée. J'ai vraiment une affection particulière pour chacun de mes personnages. Et, euh, et des fois, quand il se passe des choses un peu avec, euh, et ça arrive dans certaines certaines séquences avec un peu de drame ou un peu de moments durs, vraiment, il y a des fois où ça me, c'est dur pour moi, euh, vraiment de le faire, c'est dur. C'est des moments un petit peu des, un ouais. petit peu, un euh, petit peu difficiles. Donc quand on aime ces personnages, non, on s'en lasse pas, franchement, non, pas du tout même. Mais, bon. mais euh, oui, des fois on a besoin d'avoir juste un moment de recul. Et, euh, et vu que je, je fais d'autres choses à droite à gauche, et ben ça m'apporte ce petit moment de respiration. Et c'est pour ça aussi que je peux pas délivrer. Enfin, pour pour vraiment me sentir vraiment capable de de faire un bon album, j'ai besoin de prendre le temps avant de, de de me lancer dedans pour me sentir prêt à vraiment donner un super album. Enfin, en tout cas, le meilleur que je puisse donner. D'accord, on a une question de Dynastic bid après, après on va passer à toi Boumé, on va te poser quelques questions aussi, euh, qui demande, bonsoir, on est plutôt à la moitié de l'histoire ou on se dirige vers la fin, Bruno Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Non, c'est pas confidentiel, c est, c est, <rire> euh, ouais, je ne vais pas faire comme One Piece, euh, je, je vais en faire beaucoup moins, heureusement parce que je pourrais pas comme un parent, j'ai intérêt à vivre très longtemps, sinon c'est un peu chaud. Euh, mais ouais. euh, non moi je on, on va dire que j'ai un j'ai un cycle d'histoire euh, qui que j'ai en tête depuis le début et effectivement euh, on se rapproche de, de cette fin de cycle et après d'accord euh, j'aurais je, je, du mal à dire si euh, ça marquera définitivement la fin de' Lucas, ce qui est possible ou s'il y aura une suite à l'heure actuelle en tout cas j'ai ma cible j'ai mon histoire je veux la raconter donc du coup je suis très concentré là dessus et je sais que j'ai encore quelques albums à faire. Euh, après Pas combien, c'est toujours coup. délicat. Je me suis toujours voté dans les dans les pronostics où la première euh, la, le premier heure de faire trois, finalement il en a fait quatre. Là maintenant, il en a fait 5. Ah bon, c'est je, je suis nul pour des. Mais il, il y en reste quelques-uns d'albums euh, avant de Pas marquer, on va dire, quelque chose qui serait une vraie fin de cycle. Quand tu as parlé de fin, j'ai vu Alix faire les gros yeux. Je tiens à le préciser parce qu'à mon avis... <rire> J'étais en avis... train de prendre des notes parce que j'apprends des choses comme tout le monde. <rire> Exactement. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a pu avoir deux invités dans cette émission. On va pouvoir parler de Boumé, euh, Sama, qui est un, un créateur de contenu autour du football. Alors, moi, j'ai tenu à ce que tu sois dans l'émission. D'abord, parce que Luca parle également de football et que euh, tu es un incontournable aujourd'hui sur YouTube dans ce domaine. Mais aussi parce que j'admire un peu... J J'admire ton parcours. Euh, j'ai un peu lu, vu des interviews à droite à gauche. Comme je te disais tout à l'heure, on s'est croisés dans plusieurs événements. À chaque fois, on n'a pas eu l'occasion de parler. Moi, j'ai vu, j'ai pu voir un peu de loin ton ascension jusque là où tu en es. Euh, tu réalises sur YouTube euh, des vidéos axées sur, sur le ballon de temps en temps. Donc, tu as, tu as l'honneur et le privilège de te frotter à des footballeurs professionnels. Lequel t'a le plus impressionné jusqu'à maintenant À chaque fois, on me pose cette question et à chaque fois, euh, j'ai pas la réponse. <rire> à chaque réponse fois, tu hésites. Ouais, euh, bah en fait, le truc, c'est que euh, faut savoir que les, les, les footballeurs dans mes vidéos, ils sont rarement à fond. Ils sont souvent là pour s'amuser, ils sont souvent là en détente. Euh, des fois, même, ils sont souvent là après leur entraînement. Donc, euh, ouais. j'ai du mal à, à, à répondre à cette question parce que je sais que. Ils sont pas donnés à fond, donc euh, c'est compliqué de, de se donner un avis par rapport à ça. Mais à chaque fois, j'essaie quand même d'y répondre un tout petit peu en me disant « Allez, on va juste se baser sur ce que chacun a montré dans les vidéos. » Et euh, là, je te répondrai que celui qui m'a le plus impressionné à l'heure actuelle, je pense que c'est Obameyang. D'accord. Je pense à Aubameyang parce que c'était l'un des seuls à, à faire quelque chose, euh, à, à montrer un truc qui était, pas, qui était sa spécialité dans les matchs mais qui pouvait reproduire du coup à l'extérieur dans une vidéo alors que les autres joueurs souvent ils ont des spécialités précises, par exemple j'étais tourné avec Marquinhos, bah sa mmh. spécialité c'est la défense et j'ai pas eu l'occasion vraiment mmh. de le voir défendre à fond défendre. et Aubameyang avait fait, avait fait une petite course. Sa vitesse, c'était à, à, à 5 ans, donc il était encore plus rapide que maintenant. Et sa vitesse m'avait impressionné. Ah, il a rattrapé suis... ah, <rire> une fusée. Ah, tu m'étonnes. Une fusée, tu m'étonnes. Il est réputé pour ça en plus, euh, que ce soit dans la vraie vie ou dans FIFA au Bameyang. Donc, il est, réputé, euh, il, est, il est réputé pour ça. On va revenir un peu sur ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, moi j'ai vu une interview très intéressante de toi pour Oh My God, il me semble, et euh, ouais. ça fait partie des choses, euh, c'est une véritable leçon de vie en fait, euh, sans aller trop dans le dans le, dans le violon, etc. Est-ce que tu peux nous faire un, un bref résumé des difficultés que tu as, as, as rencontrées, et surtout de comment le foot euh, a été une, une porte de, so de sortie ou un espèce d'exutoire euh, je vais faire bref hein, parce que c'est c'est une, une grosse grosse histoire, hein, elle est assez longue. Ouais. Je pourrais en faire ouais. un petit tome, je pense, à l'heure actuelle. <rire> Let's go. <rire> voilà, <une belle> <rire> <rire> euh, le truc, c'est que je suis né en Algérie dans les années 90. Euh, j'ai été, euh, j'ai dû fuir mon pays parce que c'est une période qui avait énormément de terrorisme. Euh, je suis arrivé en France de manière, euh, on va dire, un truc mais illégale. Mais bon, je le dis à haute voix parce que je ne crains plus rien maintenant. Que je suis plus depuis Et pas très longtemps que ça, en, en, en vrai. L'essentiel, euh, c'est que tu le sois plus. Euh, ouais, voilà. Et, et, et du coup, euh, durant toute ma jeunesse, j'ai grandi dans, dans, dans les cités, dans les quartiers un peu chauds de Paris et sa banlieue. Et hum, je pense que tout s'est bien passé à cause, grâce au football. Parce que c'était ma passion, parce que je pensais qu'à ça et à rien d'autre. Vraiment à rien d'autre, c'est tout ce qui occupait mon esprit. C'était tout ce qui occupait mon esprit, tout ce qui tout ce qui me faisait euh, bouger, avancer, c'était le foot. Et euh, du coup, ça, ça a été euh, depuis très tôt un point, enfin quelque chose de, de très très très central à ma vie. Et au fur et à mesure, euh, ma vie est passée, euh, le foot est toujours resté. Et euh, j'ai fait mes études, j'ai fait mes études, j'ai fait, mon... fait mes petits métiers à droite, à gauche pour pouvoir m'en sortir. Donc des livreurs de pizza, des serveurs en restaurant, des hôtes d'accueil, des... Enfin, des... des... des... pas responsables, non, parce que ça c'est trop, mais des... Des... Des... des cleaners de rayons chez H&M, Zara, etc. Ah. Euh, Jusqu'au jour où j'ai décidé d'essayer de... Bah, de faire quelque chose de cette façon pour le football, pour aussi un peu le, les, les compétences que j'avais dans ce sport et j'ai décidé de, de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir jouer au foot sans prétention ni rien du tout, sans me dire que ça allait fonctionner ou quoi que ce soit d'ailleurs je l'ai créé juste pour moi parce que je voulais juste jouer au football et je m'étais pas dit qu'il allait avoir une communauté qui, qui, qui, qui voulait voir, voir quelqu'un jouer au football et ça a pris, ça a très bien pris, ça a très vite pris et au final, j'en je, je suis arrivé maintenant à avoir vécu euh, des expériences inimaginables que j'aurais jamais pu vivre, Entendu, genre, que j'aurais jamais pu vivre avec euh, sans ça, sans cette chaîne YouTube, sans sans, sans mes créations. Et c'est vrai, c'est la meilleure décision de ma vie qui m'a fait passer de de quelqu'un qui qui vivait euh, qui vivait, on va dire, euh, de manière très très humble pour rester euh, pour rester, on va dire, correct mais euh, à quelqu'un qui maintenant côtoie les hautes sphères du football professionnel. Ah bah c'est très bien. Et on, on parle souvent en, en, de manière négative des, des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi euh, le monde des possibles, notamment pour des gens qui ont, qui ont ton parcours et qui ont une passion cachée. C'est une manière aussi de s'exposer. Il y a bien sûr beaucoup de choses euh, négatives dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi de beaux parcours de vie, il y a aussi de, de belles aventures et surtout de beaux messages et des belles vidéos euh, à l'intérieur. Et ça c'est ton est le ton est l'exemple parfait. Hum, Comment dire Avec quel joueur t'aimerais bien bosser aujourd'hui Oh, j'ai ma petite, euh, ma petite tri triplette, non euh, Quadruplette Non, quintuplette de joueurs. Il hum. euh, y a d'abord Cristiano Ronaldo, bien sûr, tout en haut. D'accord. C'est mon rêve ultime parce que ah, voilà, là, c'est bon une dolle. Jusque-là, je peux, peux, peux, peux l'appeler, hein. <rire> je peux ah l'appeler, ouais, hein. tu sais es que je peux l'appeler. Ouais, bah ouais, vas-y, écoute. Je euh, <rire> si tu dis là tout de suite, maintenant je prends l'avion, tu vas à Manchester, euh, j'y vais en courant même si tu veux. Euh, euh, y a, y a euh, Il y a Cristiano, je pense qu'il y a Neymar, euh, Lionel Messi, Kylian Mbappé, euh, 24. ça va Ce serait qui le 5ème Oh, le 5ème, ça serait soit Ronaldinho, soit euh, Ronaldo euh, R9. D'accord. Je les connais bon, T'as on... vu, c'est incroyable. Oh, T'as vu, t'es dans, le... dans le truc. Dit, tu, tu, tu te sous-estimais, Alex. Moi, je suis persuadé que t'es que es, que es, que une craque en foot, en vrai. Tu joues un, tu joues un rôle. Alors, il y a une chose absolument incroyable que tu as faite euh, à l'annonce de l'arrivée de Messi euh, en France, au Paris Saint-Germain. Du coup, tu as, je sais pas, ça partait d'un défi apparemment, mais tu as fait Marseille-Paris en dribble, à pied. Ouais. Première question autour de ça. Ouais. Première question autour de ça, c'est qu'est-ce qui t'est passé par la tête La première question que tu m'as vue, que, à quel moment tu te mets dans une galère pareille bah Je pense que j'ai autant de réponses que toi. Là. Je, sais pas. Ouais, je, sais pas. Pas. je sais pas. Ça partait d'un tweet, euh, vraiment juste pour, pour rigoler, euh, parce que mais bah, à cette époque-là, Messi qui quitte le Barça, c'était improbable. Mais vraiment, Impossible. improbable du tout. Qui quitte le, le, le Barça pour venir au PSG euh, donc, du coup j'ai vraiment juste balancé ça euh, sur Twitter, hein, j'ai dit bah, écoutez les gars moi je vous dis euh, si Messi si nos PSG euh, je vous fais Marseille Paris euh, en conduite de balle, tu vois mais vraiment quand, comme quand on dit euh, euh, si tu marques là je te passe un milliard c'est vraiment ouais. euh, une parole balancée comme ça à la légère et euh, au final deux jours après je, retrouvé, je me suis retrouvé euh, avec un sac à dos euh, sur les routes de, de la France perdu en pleine campagne parce ouais. qu'il avait essayé eh ben... en, en, ouais, de deux trois jours après, il avait signé. Vraiment genre deux trois jours après, ouais. euh, ça a été annoncé officiellement et le lendemain je suis parti. Ah là là. T'as euh, pas eu un moment où t'as Il y a forcément eu des moments où où t'as eu plein de souvenirs. T'es revenu avec plein de souvenirs quand même. Il y a forcément des moments où t'as voulu abandonner, je pense, ou parce que je sais Durant pas comment. Euh, pour moi, ouais. Durant la traversée. Ouais. Dès que oh, tu fermes la porte de chez toi, quoi non, mais... <rire> Ouais. Ah, le moment, <rire> non, le moment où de... tu mets tes chaussures, il doit être long. Mais des... euh... non, mais deux, tu dois le savoir. J'étais vraiment un petit doigt, un, vraiment un tout petit doigt d'abandonner. De, de, de, de, de, Parce que j'avais une blessure à l'épaule, j'étais encore très loin. Euh, j'avais le, ouais. le sac d'une vingtaine, trentaine de, de, de, de 20, 30 kilos sur le dos. J'étais vraiment un petit doigt d'arrêter. Voilà, ouais. bah un, en tout cas, félicitations pour ça, c'est un, un vrai shonen. Euh, c'est ah. quoi t es, t es, t es, t es, tes projets à venir, tout simplement ouais, bah C'est ça, ça, un peu du style de Lucas ce genre de défi quand même. Hein. Ouais, euh... je pense bien, ouais. <rire> tu continues cool. à lire la BD, tu vas te reconnaître un peu. Ah ouais, <rire> ouais ah faut poursuivre. D'accord. C'est quoi tes projets futurs euh, c'est continuer continuer à kiffer euh, ce que je fais continuer à aimer continuer à vivre des des expériences incroyables dans le domaine du football continuer à, à créer autour du football que ce soit sur ma chaîne YouTube ou euh, dans la vraie vie avec des événements avec, avec des événements pardon c'est vraiment continuer à profiter de de cette opportunité que que m'offre que m'offre le football cette deuxième chance que m'offre le football et euh, je savoure chaque instant à 100% et euh, je continuerai à faire ça donc euh, tout ce que je pourrais trouver euh, euh, tout ce qui peut m'amuser tout ce qui peut euh, me faire kiffer ma life c'est ça mes futurs projets Let's go, bah c'est cool. Euh, on va pouvoir continuer l'émission, reparler de Luca qui est quand même le centre de, de cette émission-là. Euh, Luca qui est donc une bande dessinée dont les neuf premiers volumes. En bande dessinée, on dit volume ou tome On peut dire les on deux. On peut dire les deux, hein, je... mais on dit mais tome, c'est vrai que c'est vraiment plus propre à la bande dessinée, mais on peut dire volume, hein, je ne personne. D'accord, d'accord dont, dont les neuf oh Boumé nous a nous a quitté sous -vêtement. il va sûrement réapparaître dans ah là le voilà euh, on, alors on peut dire les neuf premiers tomes de Lucas sont disponibles c'est une bande dessinée qu'on vous conseille parce qu'à culture bulle dans culture bulle on conseille toujours vraiment que du très très lourd on va maintenant essayer de parler un peu des, des références qu'on a euh, dans les BD manga et autres œuvres de pop culture qui parlent de sport euh, Bruno tu as eu quelques références lorsque tu as tu as commencé Lucas bah, j'avais. Alors, c'est vrai que, en tout cas, en, en bande dessinée de... de sport, on va dire que il y en a pas beaucoup de références. Ouais. Parce que, contrairement ouais. au manga et à l'animation il y a quelques références, euh, la... la bande dessinée sportive est quand même très peu représentée. Et euh... donc, euh, en BD, non, non, aucune. Après, j'avais mes souvenirs d'enfance de d'Olivetum. D'accord, bien sûr. Ça et euh, voilà super image qui arrive pile poil à temps et euh, ouais, ça c'est vrai que c'est c'est euh, quelque chose qui a marqué Allons. ma jeunesse quoi oh, il est au taquet et euh, ouais, ouais. c'est quelque chose <rire> qui a marqué marqué évidemment mon enfance qui m'a fait commencer le football aussi et euh, quand ça a commencé épisode 1, j'ai dit maman je veux faire du football, voilà, football <rire> direct d'accord et euh, moi aussi je veux taper des gros shoots du milieu de terrain en plein de guirlandes et, Et là, euh, je... du coup, c'est comme ça qu'est née la passion du football. Donc euh, ce, cette série là euh, d'animation, parce que je connaissais pas le manga, je connaissais vraiment que la série animée. Oui, c'est ce qui ouais. m'a ça m'a marqué au fer rouge toute ma vie quoi. Alors, euh, ce qu'on disait en off, c'est que justement, Olivier Tom continue au Japon. Le vrai nom, c'est Capitaine Tsubasa. Euh, ça continue ouais. actuellement au Japon. C'est toujours en, en cours de publication. On voit que, que Olivier donc a grandi, il joue aujourd'hui au Barça. Euh, Mark Landers, lui, joue à la Juventus. Il y a vraiment une évolution à suivre. Euh, euh, L'histoire continue, en fait. Euh, Boumé, toi, tu aimes aussi le manga de sport. Tu aimes aussi les mangas en général. Euh, Lesquels ouais. t'ont le plus marqué au départ En manga sportif, bande dessinée sportive euh, non, moi, non, moi je suis un gros gros mangeur d'animés, de, de sport, surtout d'animés parce que les animés sont, sont, sont à chaque fois très très très bien réalisés euh, actuellement. J'en ai, ai plein, j'ai une petite liste d'animés qui sont incroyables, les Hajimino Hippo, les Hitchit 21, euh, les Kuro Kono Basket, les, euh, les IQ en ce moment, c'est des oeuvres que, que j'apprécie énormément parce qu'ils dégagent quelque chose de de fort. Vraiment, ils, ils arrivent à te faire, euh, à te faire euh, ressentir ce qu'un sportif ressent durant un match, durant une épreuve, d'accord et euh, je crois que c'est peut-être même les animés qui, qui me font ressentir le plus d'émotions, peut-être parce que je suis un, un grand sportif euh, dans l'âme, mais c'est souvent ces œuvres-là qui me font le plus, euh, le plus vibrer. D'accord. Et Alex, on disait tout de suite, on disait tout de suite Bruno soulignait qu'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres euh, de bande dessinée qui parlent de sport. Est-ce que tu peux l'expliquer Est-ce que tu sais quelle en est la cause euh, Pas facile comme question. Je pense que le sport est par principe quelque chose d'hyper dynamique. Donc, c'est très difficile de faire rentrer ça dans des petites cases. Euh, après, il y en a qui arrivent très bien. C'est vrai que il bah, n'y en a pas beaucoup. Mais chez nous, depuis, euh... <rire> ça remonte maintenant. Mais on a eu Michel Vaillant de Jean Graton. On avait bien fait... sûr. Là, non, une on a émission fait des missions C'est vrai que ça, c'est le sport auto, c'est pareil. On retrouve, on retrouve ce que tu disais, boumé, on vibre, on vit une course. Il y, a, il y a tout le dynamisme, la tension de où est-ce qu'on va arriver. Euh, mais je pense qu'en effet, le médium bande dessinée est pas celui vers lequel on se tourne instinctivement pour, euh, pour parler de sport. D'accord. Est-ce que tu penses qu'une qu qu BD, maintenant que Luca a ouvert un peu la porte, euh, a réouvert la porte, parce qu'il y a d'autres BD de sport, bien sûr, qui existent. On parlait de rugby men tout à l'heure et d'une autre bande dessinée de foot dont j'ai oublié le nom, dont Boumé a cité. Est-ce que tu penses que Luca va faciliter, le succès de Luca peut faciliter l'arrivée euh, d'autres bandes dessinées qui parlent de sport bah, J'ai l'impression que le sport est plus euh, sur le manga. Clairement, il y a plein de, plein de nouveaux projets qui se lancent en manga sur le sport euh, mais en bande dessinée on n'en voit toujours. pas encore beaucoup même s'il euh, y a quand même pas mal de choses il faut le citer aussi euh, euh, sur la danse euh, plus des projets euh, un peu plus féminins en tout cas pour la jeunesse qui, qui existent et qui se lancent euh, mais sur le sport pur c'est vrai que on va voir ce que ça donne Ouais, on, on verra. En tout cas, et on a parlé de Michel Valente, on a parlé aussi de Hajime no qui est qui est mon gros coup de cœur. Mais il y en a un qu'on n'a pas cité que que j'aime beaucoup. Il faut absolument que je cite. Il s'agit de, de de Slam Dunk de Inoue. Alors, lorsqu'on en, en en tant que en, en tant que gros gros fan euh, de de sport et fan de bande dessinée et de manga, euh, on va pouvoir peut-être parler des attentes qu'on en a nous en tant que public. Je pense que vous en lisez aussi. Euh, qu'est-ce que vous attendez Quels sentiment, quelle émotion vous voulez traverser lorsque vous, avez, vous ouvrez une œuvre comme ça, Boomer, par exemple, toi Pour AQ, tu as, tu as cité que des cracks en anime, mais qu'est-ce que tu attends justement lorsque, Parce que tu dois avoir un niveau d'exigence maintenant que tu les as tous vus. Notamment, euh, notamment Hippo qui est, euh, qui est absolument magnifique à mes yeux. Qu'est-ce que tu attends maintenant lorsque tu as une œuvre de sport qui arrive comme ça euh, Moi déjà, je pense que... Vous m'entendez déjà Ouais. Oui, on t'entend, on t'entend oui. Oui, oui, ok, ok. Euh, moi, moi, moi, l'un des premiers trucs que je vais regarder d'abord, c'est euh, la proximité avec euh, la réalité. C'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, c'est que le l'animé ou le ou le manga, donc l'œuvre en question, euh, respecte la philosophie de ce sport, que ce soit dans le possible ou que ce soit dans dans les interactions. Il faut que ce soit quelque chose d'assez euh, d'assez vraisemblable. OK, il peut y avoir quelques exagérations. Mais dans tous les cas, tous les animés exagèrent un peu, euh, exagèrent même énormément euh, les, les différentes actions d'un sport. Mais il faut quand même que ça reste dans une certaine, dans une certaine vraisemblance. C'est pour ça que moi, j'ai eu du mal et que j'ai du mal même maintenant à regarder ou à lire euh, Captain Sobassa. J'ai énormément de mal à faire. Alors que, que, que, que d'autres d'autres de foot qui sont un peu plus euh, terre à terre, j'apprécie beaucoup plus. Et même c'est pour ça que j'ai même du mal c'est pour ça que je n'ai cité aucun animé de, de football parce que j'en ai trouvé encore aucun qui s'approche vraiment. Alors ça, c'est sûrement parce que je suis, on va dire, expert dans, dans ce domaine-là et que du coup, je, je suis plus ouvert à, à, à apprécier les autres parce que je ne connais pas forcément euh, intrinsèquement euh, le sport en question. Mais euh, déjà, ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, l'un des seconds trucs que je regarde, c'est comment, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, comment ils vont retranscrire... Euh, ce que va ressentir le sportif euh, dans un match, par exemple. Ou bien, par exemple, dans Hippo, euh, qu'est-ce que. Genre, il faut qu'on arrive à être à la place euh, du boxeur pour savoir ce qu'il ressent, pour savoir ce qu'il effectue, pour savoir euh, la difficulté qu'il est en train de traverser. Pour moi, c'est quelque chose de très important aussi, c'est de pouvoir m'immerger à 100% dans le sport, même si je ne le pratique pas. Et en général, quand c'est bien fait, ça me donne envie de le pratiquer juste derrière. ça qui j'avais envie de me mettre à la boxe. C'est pour ça que, <rire> que j'avais envie de me mettre euh, au, au basket. Au basket. C'est pour ça que. que <rire> je voulais me mettre. Je me suis mis au football américain à cause de High. Incroyable. c'est un sentiment qui est très propre à ces animés de sport. Et euh, pour moi, un animé qui est très bien réussi ou une œuvre qui est réussie, ça te donne envie de vouloir pratiquer ou voir même juste de, de vouloir regarder euh, le sport en question. Euh... Est-ce qu'on. Je, que je te coupe. Oui. Je te coupe rapidement. Est-ce que avant, avant qu'on perde le fil, est-ce que justement Bruno, tu fais attention à ces choses-là lorsque tu écris à ce que ce que peut ressentir euh, Lucas sur le terrain à ce moment-là. Est-ce que le, la, le côté émotionnel, euh, tu fais beaucoup attention Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut bien. toujours être honnête. Ouais. C'était pour Bruno la question, vous <rire> Désolé. C'était pour Bruno la question. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> C'est pas grave, bah, vu que tu <rires> as lu le, le premier thème, tu peux quand même me donner ouais, des là-dessus. Là ça ça m'intéresse, ouais. hein, malgré tout. Ouais. Je là, sais pas ce que je fais quand, quand, quand je l'écris. <rire> mais... ouais. non, voilà, non, je vais faire très bref. Moi, ce que je voulais dire, c'était juste que euh, j'avais commencé à lire euh, Luca euh, comme, un animé de sport classique, enfin, comme un manga de sport classique. Et du coup, j'avais les mêmes attentes. Et euh, je, me suis très, je me suis vite rendu compte que euh, bah, je ne pouvais pas les avoir sur euh, cette œuvre-là parce que ça traite complètement différemment euh, le sport en question. J'ai plus l'impression que le sport en question est, est secondaire au discours principal de l'œuvre, alors que dans les œuvres, on va dire, japonaises, le sport il est vraiment central. D'accord mais c'est un peu c'est un peu le cas pour Luca parce que c'est pour ça qu'aussi après il va, essayer à, il va laisser essayer à d'autres types de sports toujours en ayant un, un objectif autour du football si j'ai bien compris, je ne ai pas encore lu mais c'est ce que j'ai compris en gros mais euh, pour en revenir à ta question à, à la question donc que je te posais Bruno est-ce que tu fais attention justement au, au, au ressenti du sportif sur le terrain lorsque tu recrinses les premières émotions de, de Luca lorsqu'il touche ses premiers ballons oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est pas, c'est quelque chose qui est… et c'est le média qui veut ça, c'est quelque chose qui peut pas être abordé de la même manière qu'un manga. Parce que un manga, bien sûr. quand ça sort, bah, c'est un truc qui fait 180 pages, où ils prennent le temps de développer euh, tous les discours intérieurs de chaque personnage, etc. C'est etc. Un... le luxe qu'on n'a pas en... en bande dessinée… Euh franco-belge, quoi. Et, euh, et du coup, faut être plus elliptique faut aller un peu plus droit au but. Il y a des moments de discours euh, interne quand même, il y a des moments euh, de, de, de conversation avec euh, avec le, le lecteur et avec euh, le, le héros, avec lui-même, mais c'est beaucoup moins profondi. C'est vrai que les mangas, on peut avoir euh, un moment pendant le match, on peut avoir un monologue qui dure six pages sur le mec, il, il hésite entre ci et ça, qui est la bonne solution, et il se rappelle son passé, ce qui lui est arrivé. C'est des trucs en BD, euh, on peut pas le faire parce qu'il y a pas assez de pages. Je dis pas que c'est pas intéressant, j'adore ouais. ça, même je trouve ça, je trouve ça passionnant, hein, mais mais c'est vrai que du coup on est plus direct. On essaie d'être très sincère, mais mais plus direct. D'accord. Alors moi, ce que, ce que j'aime beaucoup en général dans les mangas, dans les œuvres de sport, c'est le côté pédagogique. Par exemple, dans, dans, un, dans un, un truc de boxe, ils vont t'expliquer qu'un jab, ça se donne comme ça. Dans le foot, ils vont t'expliquer qu'un contrôle, ça se fait comme ça. Et c'est vraiment les attentes que j'ai, moi, lorsque lorsque j'ouvre une œuvre justement qui parle d'un sport euh, que je connais pas. Est-ce que tu mets euh, tu mets quelques, quelques explications de temps en temps, Bruno, ou pas du tout Ouais, mais rarement parce que c'est comme je dis, c'est pareil, c'est ça prend de la place en Vous fait. Avez peu de temps et, pour le et faire. Et ouais. En gros, j'ai ah, une, une histoire à raconter. J'ai une histoire à raconter, du coup, je peux pas me le permettre. Et en plus, le, le, le football, c'est et je pense aussi, c'est pour ça qu'il y a il y a peut-être peu de personnes qui s'y frottent en bande dessinée. Euh, ouais. Ça demande beaucoup de... Ouais, voilà, il y a des ça où je parle un peu la frappe, mais c'est vraiment de la, de la vulgarisation simple pour les enfants. Mais euh, mmh. en gros, c'est j'aborde juste des thèmes, voilà. Et, et je le fais le plus rapidement possible. Mais je peux pas faire des gros moments didactiques comme il bah, comme y a dans, justement, High 21, où il y a des gros moments de... de où Noritaka. Comment ça se passe. Ou Noritaka, où il y a carrément « Ah oui, dans les budgets, ils font ça !» Et ils t'expliquent toutes les techniques, les... Ouais, bah Oui, ils ont le luxe, avec le manga, de pouvoir t'expliquer pendant deux pages comment, pourquoi, le pourquoi du comment. C'est vrai que je ne peux mmh. pas me permettre ça, mais euh, mais j'aime bien aussi, ça me force à... Parce que j'ai bien ce mode de narration-là, le manga c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup, mais ça m'a forcé à revenir un peu plus à l'essentiel, au cœur des, des choses, et à rendre les choses plus elliptiques, et c'est un mode de narration qui est sympathique aussi. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, avec le temps, à, à l'explorer justement, ce mode de narration. D'accord. Euh, justement, on va continuer un peu sur euh, les émotions que que tu retransmets euh, lorsque tu écris Luca. Est-ce que tu tu tu tu t'attends aux réactions du public Est-ce que ça a souvent matché avec ce que tu attends Par exemple, euh, quand tu rencontres ton public, les gens te disent cette scène, j'ai rigolé, haha. Ouais, toi dans ta tête, tu dis oui, je m'y attendais. Ou d'autres exemples, celle-là, j'étais hyper triste, etc. Est-ce que tu mets des petits pièges scénaristiques comme ça et t'attends le le lecteur patiemment dans ton coin <rire> alors euh, oui oui oui alors sans vouloir forcément le, le piéger enfin ça dépend pourquoi mais bien sûr mais euh, oui j'essaye de euh, oui bien sûr quand j'ai quand j'ai une bonne vanne bah, je me fais d'abord je dois me faire rire moi si, si je me fais pas rire quand j'y pense je me marre je me marre tout seul je ricane en la faisant et euh, je vois si ça marche et si ça marche j'ai envie d'y croire forcément et euh, les, les très bonnes vannes qu'on a dans, dans le dans la série, et moi je oui j'ai je, je, confiance parce que je, je me dis ouais. je pense que si techniquement j'ai quand même réussi à, à à me faire un peu euh, la main on va dire sur sur sur les blagues et et quand on a vraiment une qui fonctionne très fort ouais j'y crois pas mal je me dis non ça ça devrait marcher mais oui on essaie de guider on essaie de guider le lecteur tout le temps hein, même sur le rythme de lecture sur le fait de voilà c'est parce qu'on c'est pas comme le, les animés justement ou l'animé euh, on est en train, ou un film d'ailleurs de manière générale, on suit un, un, un flow, donc si le réalisateur il passe un temps sur un travelling parce qu'il a envie d'un moment calme, ben, il l'impose au public alors qu'en BD on peut pas l'imposer si on fait un décor, ça nous a pris une semaine à le faire euh, si le mec il a envie de regarder la page une demi-seconde et tourner la page il fait comme il veut, mais on peut que inciter on peut inciter un rythme de lecture avec des dialogues, avec la mise oui. en scène et du coup on essaye effectivement de ben, d'amener de, le lecteur là où on veut l'amener hein. Alors tous les deux vous êtes euh, dans, des, dans, des, dans des boulots on va dire de narration, Boumé toi à travers Youtube et toi Bruno à travers Luca, est-ce que Boumé, euh, à quelle mesure les retours justement de, tes, des, de, de, tes, euh, de ta base fan, on va dire ça comme ça, influent sur ton travail futur euh, Est-ce que ça modèle un peu euh, ta direction artistique euh, les retours que tu as en commentaire, etc. Et pareil pour toi, Bruno, où tu as répondu juste après à la même, au même type de question. Est-ce que les lectures de lecteurs influent beaucoup sur, sur ton travail Vous euh, moi, moi, pas vraiment. Euh, J'essaie ju juste de faire en sorte que, que, que tous ceux qui vont regarder les vidéos passent un très bon moment. C'est essentiel. Après, dans tout le processus de création, je suis très. Il euh, bah, y, a, y, a y a très peu de chances que. Que, que les abonnés, on va dire à travers ce qui, à travers leurs commentaires, enfin ou bien leur type de commentaires que je peux recevoir euh, sous les vidéos, euh, m'influencent sur euh, tel ou tel euh, tel ou tel contenu. Après ça c'est très personnel parce que je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui eux, euh, euh, s'ils voient qu'il y a un commentaire qui est apprécié sur euh, tu devrais faire ci ou bien tu devrais faire ça, ouais. ils vont le faire. Mais moi je suis plutôt à, à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire ce qui me ce qui va me faire vibrer. Et, euh, je, et je suis dans, le, dans, dans la réflexion de si ça peut vibrer moi ça, ça va faire vibrer les personnes qui me suivent depuis plusieurs années. Parce qu'on est un peu en, dans, dans, le, dans le même schéma de réflexion et de, de vibrage entre guillemets. Tu manques jamais d'idées quoi. Oh, ça c'est une autre question. Ça, euh, <rire> c'est... la même question que sur l'inspiration tout à l'heure. Ouais. ouais. Ah ouais, ouais. C'est le plus compliqué, l'inspiration. Ouais, l'inspiration, c'est le truc le plus compliqué euh, à aller chercher. Euh, c'est peut-être ma difficulté première en tant que, que créateur. C'est cette, cette inspiration. Surtout quand, quand on a fait énormément de vidéos. Bah, imaginons imaginons qu'une une idée d'une vidéo, ça correspond à l'idée d'un arc. Bah, on peut dire un arc, hein, parce que je ne sais pas trop comment ça s'appelle ça, ça en BD. Bah, là, j'en ai fait euh, 160 des arcs. Donc, il faut ouais. en trouver d'autres qui soient tout aussi intéressants, ouais. voire même plus intéressants que les précédents. Et ça c'est très compliqué. D'accord. Surtout quand, quand on a produit autant de contenu, j'imagine que on a l'impression que toi déjà tout a tout fait. Et que également en regardant euh, d'autres, peut-être d'autres youtubers qui sont dans le même domaine que toi, qui qu font leur chose, ça diminue forcément le, le, la, les possibilités. Ouais. Bru, Bruno, alors pour toi, est-ce que tu, tu regardes beaucoup les retours de tes lecteurs les retours bon, de ton éditeur, je pense que tu es un peu obligé de les lire, <rire> Ou même si tu restes très libre. Mais est-ce que les retours de tes lecteurs, tu y fais particulièrement attention bah, Disons que c'est un, un média où, on, on va être honnête, on n'a pas beaucoup euh, des retours euh, malheureusement de, de, du lecteurs. On a un très très très faible échantillon euh, en dédicace quand on croise euh, des personnes, mais... Comme on l'a dit, c'est pas parce que je, je vais croiser euh, sur euh, sur quelques personnes en dédicace qui vont vraiment être euh, des personnes ça va pas c'est pas un échantillon représentatif de mes lecteurs. Donc non, on est plus à se faire confiance en bande dessinée. On n'a pas la, vraiment la chance de. D'ailleurs comme en, dans, dans les, pour reprendre l'exemple des mangas où il y a des magazines qui paraissent toutes les semaines où là c'est très lu et les, les mecs font des retours hyper complets sur quel personnage ils aiment, ils aiment pas. Moi quand je crée un personnage, je ne sais pas si on l'aime on l'aime pas, je, je me fais confiance, parce que finalement, à part deux, trois commentaires sur, euh, sur euh, Amazon ou sur machin, sur les sites de vente, euh, mmh. la FNAC, etc. Et <rire> Mais c'est des gens qui sont en général fans, c'est pas c'est pas des, forcément des critiques construites, hein, c'est juste des Ah c'est super mmh. et ça c'est des choses qui font quand même malgré tout show. Mais euh, non, uh -huh. j'ai pas vraiment de retour. Donc on, on, donc voilà, j'avance, je, je me fais confiance et je me dis qu'ils aiment bien. <rire> D'accord. On a Léandre dans le chat qui nous dit qu'il a eu déjà eu la chance de te rencontrer, et que tu as été super agréable et il a, il a semblé être très reconnaissant envers les félicitations pour cet homme. Et dès qu'on a une question, il prend le temps et d'élaborer des réponses hyper instructives. Donc merci Bruno. Ça te plaît les séances de dédicaces Faut en faire plus. Euh, c'est dur, n'est-ce pas, C'est dur, c'est dur les séances de dédicaces. <rire> non, c'est c'est vrai que c'est c'est dur de, de prendre le temps de les faire. Comme je l'ai dit, c'est. C'est. Euh, en fait, c'est. J'ai des emplois du temps qui sont quand même bien chargés. Bon, tu vas me dire comme beaucoup oui, d'auteurs, mais le week-end, je préfère aussi le passer. Je passe passer du temps avec ma famille, même si j'adore mes lecteurs. Euh, donc, du coup, euh, c'est un petit peu dur de. Voilà. De, de, de concilier. De, dégager après, après j'aime bien les moments de. Ouais, j'aime bien les moments de dédicace, mais euh, c'est un peu. Euh, je, je préfère avoir des moments d'échange avec les lecteurs plutôt que vraiment des moments où on est un peu peut-être baissée sur les livres à, à faire des dessins, même oui, si ça. je sais que ça leur fait très plaisir. Et, et c'est un moment magique parce qu'il y, y a, il y a, certaines personnes qui sont tellement avec, enfin, de mes lecteurs qui ont les, les étoiles dans les yeux quand je leur fais un, un Luca ou un Nathan. Et, et ça, c'est quand même, malgré tout, c'est magique, hein. C'est magique de de, de, de, de, voir ça en, en face de soi. Euh, mais c'est vrai que moi, je, à titre égoïste personnel, je préférerais avoir des moments d'interaction avec mes lecteurs qu'on puisse échanger, parler, qu'ils me disent ce qui leur plaît, qu leur plaît pas, Comment ils ont réagi, ce qu'ils aimeraient voir par la suite. Je dis pas que je le ferai, mais j'aimerais avoir ce ce genre de d'interaction avec eux. Et la dédicace, c'est un peu, c'est du, du travail à la chaîne un peu. Donc, je prends toujours le temps et c'est des moments passionnants, mais ça va vite, ça va vraiment très vite et et c'est un peu frustrant. Yep. Donc toi, tu serais plus pour un format rencontre où tu vas pouvoir plus se discuter qu'un format dédicace. En tout cas, euh, vous avez quelques images de Lucas depuis tout à l'heure qui défilent. Et moi, c'est vrai que j'aime je, je, vraiment vraiment le trait qu'on y voit. Il y a un trait, trait dessin animé d'ailleurs. Euh, je sais pas, je sais pas, on a juste déjà te le dire. Mais euh, moi, j'aime beaucoup ce qui, ce qui se dégage de, de l'œuvre, que ce soit le trait ou même euh, le... Comment on dit ça euh, la colorisation, excusez-moi, autant pour moi. La colorisation, ouais. j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne. On va pouvoir parler euh, un peu du futur de la série, donc avec le fameux tome 10 qui va paraître au mois d'octobre notamment. Est-ce que vous ouais. pouvez nous en dire plus, Alex Eh ben oui, écoute, euh, on a tous très hâte. Euh, le tome 10 euh, paraîtra le 7 octobre. Moi, j'ai la chance de l'avoir déjà lu. Donc je, je tisse tout le monde euh, dans hey, trois le. Je crois pas que chat. tu nous le dis, Tu nous taquines un peu. Uh -huh, tu nous taquines exactement. Un peu. <rire> Et euh, du coup, en exclusivité mondiale, on vous montre quelques quelques morceaux de page. Euh, et du coup ce tome 10 il est un petit peu particulier parce que pour ceux qui sont à jour euh, on a quitté le tome 9 avec un énorme, une énorme révélation sur Nathan, sur le fantôme mmh. qu'est Nathan donc je n'en dirai pas plus et, euh, et en fait tout au long, tout au long de la série jusqu'au tome 9 on va avoir euh, des petits bouts de l'histoire de Nathan euh, pour en connaître plus sur ce personnage, pour s'attacher à lui et puis euh, pour nous teaser, hein, Bruno est très fort pour ça, et il pose plein de petits indices, euh, donc on se pose plein de questions et ce tome 10 il arrive là dans quelques mois et il va nous révéler en fait euh, toute l'histoire de Nathan. Donc, euh, qui c'était euh, quand il n'était euh, pas un fantôme euh, Qu'est-ce qu'il est devenu euh, Comment il en est arrivé là et donc, ce tome-ci, c'est génial parce qu'il raccroche tous les wagons avec les premiers tomes, donc ça donne juste envie de, de tout relire <rire> pour voir si Bruno s'est pas planté. <rire> ouais, moi, moi j'adore ça, j'adore euh, tout, toutes les, les backstories comme ça et tout. J'adore vraiment euh, en apprendre beaucoup plus sur les sur les personnages. Est-ce que c'est des choses que tu as écrites en amont ou c'est une chose que tu avais? Ton idée par exemple, ok Nathan il a eu ça, ça, ça, il lui est arrivé ça, ça, ça, et après t'as peaufiné au fur et à mesure ou tu avais déjà écrit le personnage à 100% Non je l'avais ouais, écrit, alors, je dirais pas à 100% mais euh, toute cette histoire, euh, en, en fait c'est vrai que tout au long des, des tomes, il y a des petites séquences flashback juste à des moments précis de, de, de quelques pages à chaque fois euh, sur Nathan. Et, euh, et évidemment, quand je faisais ces petits moments flashbacks, j'avais quand même euh, toute, toute l'histoire en tête, même si je ne la révélais que par fragments. Et, euh, et cet album-là, j'ai toujours eu en tête, je me suis toujours dit à un moment donné, et c'était au point où on en arrivait à la fin du tome 9, dit, il va falloir que je révèle l'intégralité de son histoire à Nathan. Et, euh, et là, c'est le moment idéal. Et du coup, euh, voilà, j'ai pris tous ces petits flashbacks et je les ai complètement liés dans une grande histoire pour qu'on comprenne tous les tenants et les aboutissants, d'avoir des points de vue un peu différents de ce qu'on avait vu durant les albums. Donc effectivement, c'est intéressant euh, de, pour le lecteur de, de revoir euh, dans le fil de, de au fil de l'eau tous ces flashbacks et de, de découvrir après euh, l'histoire complète, et, euh, et euh, je pense qu'il n'y a, a pas d'erreur je maintenant que je suis prévenu je vais faire ultra attention lorsque je vais lire les tomes à ouais. partir du tome 3 du, je vais continuer ma lecture je vais prêter une, un oeil <rire> attentif et essayer de déceler les petits ouais. indices dont tu parlais justement Alix Boumé on va te libérer, Boumé doit nous quitter du coup on va, on va te libérer pour ce soir merci d'avoir participé à l'émission ça me fait très plaisir vous pouvez suivre Boumé sur les réseaux sociaux sur Youtube, sur Instagram sur Twitter, principalement sur Youtube vous, trouvez, vous trouverez tout son talent exposé dans des vidéos qu'il a conçues et ben voilà, <rire> merci à toi Boumé, et on se dit à merci très à bientôt j'espère Yes Merci, à... merci Thierry de l'invitation, c'était franchement lourd merci à Bruno pour le temps, c'était vraiment sympa d'écouter un peu la version de l'auteur est... c'était vraiment excellent merci à Alix aussi pour, pour l'accueil Merci à tout le monde et euh, non, franchement, c'était un plaisir. Yes. Merci au chat et tout pour euh, toutes les questions. J'ai vu les questions que vous m'avez posées, donc j'ai juste pas eu le temps d'y répondre, mais merci beaucoup pour, leur, pour ce temps-là. Je pense que yes. c'est pas la euh, yes. personne qui, qui, qui est souvent sur ma chaîne YouTube, donc alors, merci vraiment beaucoup à tout le monde. Et, euh, et je vais continuer à lire, Lucas, Lucas pardon, je vais yes. continuer à lire. Trop ah, super Et je vous donnerai sûrement. Euh, euh, je parlerai avec le bon, on Envoie-nous ton de avis. Point. Yes, envoie-nous ton merci avis, Thermomène. on va retranscrire tout ça. Mais En tout cas, merci pour ton temps et oui. bon courage pour la suite euh, quand tu vas faire euh, Paris, dos à do do do do do do pied. Tu me tiens au courant. À Ta plus tard, vous Boumé, merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, merci. Salut, merci beaucoup. Ciao, c'était très, très gentil de sa part d'être être, être avec nous ce soir. Il doit nous quitter, donc merci à lui. On va pouvoir continuer à parler de ce tome 10 de Luca, donc qui sort le 6 octobre, c'est bien ça 7, le 7. 7 octobre, j'étais presque, tu vois j'ai une mémoire de... Euh, on est chaud là. <rire> tu sais, moi je comprends vite quand on, on m'explique longtemps, alors faut me répéter les dates 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte justement d'essayer de, de, de déceler maintenant euh, tous ces indices sur le passé qu'il y, qu y a justement de Nathan. Euh, euh, Est-ce qu'on est qu va tout apprendre dans ce tome 10 sur Nathan ou il va rester des parts de mystère ah ben il, reste mis mis mis mis mis. il reste toujours mais des parts de mystère il reste toujours des parts de mystère parce que c'est parce que un temps donné qui... qui voilà il, je montre le personnage à, à un moment précis de sa vie donc il peut toujours y avoir des mystères mais c'est vrai que vraiment le, le but de ce tome c'est qu'on se pose quand même plus de questions sur, sur Nathan, qui il était ce qui lui est arrivé, tout ça je voulais vraiment clôturer ce truc là pour arrêter le mystère autour de ça. En tout cas, s'il manquait des indices, je voulais vraiment tout révéler. Comme ça, il y a un moment où il faut, faut être honnête. On ne peut pas toujours euh, tirer en longueur trop longtemps certains trucs. Des fois, je ah, mystère, dire, hein, malgré moi, moi. Parce que euh, voilà. c'est. Mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et j'essaie toujours de donner les révélations au fur et à mesure de la série euh, pour ne euh, pas trop tirer en longueur non plus. Parce que c'est dur à équilibré. Hein, parce qu'on a envie de dire plein de choses. Et, et des fois, c'est dur à équilibrer. Ouais. Yeah. Il y a que j'aimerais bien que Eshiro Oda t'entende pour qu'il puisse justement ouais. euh, euh, prendre, conscience de ce, ce <rire> <rire> ouais, juste, prendre conscience de ce qui nous fait endurer. Il puisse prendre conscience de ce qui nous, qui nous fait endurer. On va <rire> pouvoir parler aussi de, de l'autre avenir de la série. Pour le coup, on a une, une annonce à faire, plus ou moins. alix qui va être un, qui va être apparemment une déclinaison en manga. Hey, hey, ça, c'est un peu une annonce hey, hey. Euh, mondiale qu'on fait là, Bruno, tellement, euh, yes. <rire> ouais. tellement exceptionnel comme annonce que c'est vraiment le tout début. Normalement, en tant que maison d'édition, on ne parle pas aussitôt d'un projet tant qu'on l'a pas ce cadré ouais. que ça, mais on était on Ah, est mais on est, dans, on est dans Culture Bulle. Mais c'est ça, on, on est, est dans, dans Culture Bulle. Bulle, on est super <rire> excités par, euh, par le projet, par enfin, Luca de toute façon, à euh, chaque fois c'est... C'est tellement chouette, puisqu'il euh, y a énormément de choses à dire, euh, tout est <rire> hyper quali, que, euh, que là, voilà, on ne résiste pas. On vous fait cette annonce-là. Et Bruno, je te euh, donne la parole. Euh, Dis-nous ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur, euh, sur ce nouveau, <rire> nouveau projet. <rire> Alors, moi, j'ai peut-être une dirais, question pour, comment tu... après, mais... pour commencer à orienter. Ça se passe dans le même univers de... que, que Lucas, on est d'accord. Mais est-ce que c'est ça fait partie de l'histoire intégrante ou pas du tout euh, oui, oui, oui, c'est, alors, faut, honnêtement, c'est quelque chose, c'est, euh, un peu un, c'est un moment de l'histoire où il va y avoir dans la, dans la, dans la série de, de BD, la série mère, il va y avoir une ellipse, euh, qui va se, qui va être assez longue, et on va retrouver donc au tome 11, parce que le tome 10, donc c'est l'histoire de Nathan, au tome 11, on va retrouver Lucas, mais il se sera écoulé un certain temps. Et euh, il faut savoir que ce projet de manga va, va justement expliquer ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Sachant que ce sont des projets quand même qui sont liés et indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir lu le manga pour continuer la BD. Et, euh, et, et vice-versa, il n'y a pas besoin d'avoir lu la bande dessinée pour lire le manga. Ce sont quand même deux histoires. Mais évidemment, il y, y aura des clins d'œil, il y aura plein de choses qui se donc j'espère que tout le monde ira les deux euh, mais yes. voilà c'est un projet qui qui oui non non j'acquiesçais à ce que tu disais ah, <rire> okay. je, je serai très comme ça je, je suis très, très... Ah, ouais <rire> yes ok j'ai compris et euh, <rire> non non mais euh, c'est euh, c'est c'est oui c'est on est au tout début donc c'est vrai que c'est un peu bizarre d'en parler parce que c'est comme si on venait me voir dans ma dans dans, dans ma cave en train de travailler on me dit montre-moi ce que tu fais alors que je suis pas du tout prêt euh, c'est un mmh. projet euh, euh, voilà il faut arriver à, à faire voir le. c'est en bonne voie quand même je, je pense que ça va voir le jour mais c'est vraiment au tout début donc c'est vraiment une pré-annonce euh, j'ai un dossier de complet ouais. non il n'y a rien c'est vraiment je suis en train de monter un dossier j'ai commencé à faire les, des planches euh, j'ai euh, commencé à écrire des choses euh, voilà c'est vraiment le tout début là il y a juste quelques recherches j'ai du, voilà, du lu supplier pour avoir ces quelques <rire> images à vous montrer, c'est bah. de l'exclu exclu quoi. du les gens bah, l'ont même pas vu. On est vraiment des privilégiés. Exactement. On est vraiment des privilégiés dans dans culture bulle. Moi j'ai quelques questions, peut-être un peu techniques à te poser. Euh, tu, as tu vas retravailler un peu ton style de dessin pour faire le manga, euh, parce que si on passe du coup sur du noir et blanc et du tramage peut-être. Je sais pas si tu vas faire du tramage ou de la ou des niveaux de gris. Mais euh, comment tu t'y prends techniquement Oui, oui, c'est sûr qu'il y a un petit, il euh, y, y aura un petit différence. En tout cas, euh, le, le type d'ancrage va être un petit peu différent. Effectivement, il y aura un peu de tramage. Il va être léger. Hein, ça, ça va être très noir et blanc quand même globalement. Euh, et, euh, et ça demande un, un apprentissage que je suis en train de justement de, de faire en ce moment. Et, euh, et euh, après, c'est quelque chose je suis à l'aise parce que j'ai je, je, envie de jouer le jeu du manga. Les personnages, euh, voilà, je les ai un petit peu, j'ai un petit peu retravaillé, montré un petit peu les, les, le design euh, parce que j'ai envie de faire quelque chose de cohérent. Je voilà, si j'ai si pas envie que ce soit gratuit. Euh, j'ai vraiment envie que ça, ça intègre l'histoire. Je ne le fais pas pour euh, voilà pour me dire, ah, j'ai envie de faire un manga, je fais un manga. Non, j'ai envie que c'est un vrai, vraiment quelque chose. Et Luca va aller justement euh, euh, du côté du, du Japon. Et euh, du coup, euh, tout prend son sens. Et il y aura pas mal de choses qui vont se passer. Je peux pas vraiment en parler là, mais... Mais il faut que ce soit vraiment cohérent. Je veux pas que ce soit une fausse excuse pour faire un manga. Je veux vraiment que ce soit évident. Quand on le lise, on se dit « Ah bah oui, il fallait que ce soit un manga, ça. » C'est sûr. En, ouais, en tout cas, cas je ami sais ami, pas Yaman, vous, mais ouais. dans, dans le chat, ils sont vraiment enthousiastes pour, pour ce projet. Il euh, y a quelques questions. Il y a Sandrine qui demande s'il porte le même nom ou, titre, ou un titre proche de Luca. Bon, ça, je pense qu'à mon avis... On l'annoncera, il faudra rester connecté sur les réseaux euh, pronto, de Dupuis ou, ou, de, ou de Bruno pour avoir ce genre d'informations. Le projet est encore en développement. En tout cas, moi, je suis vraiment impatient euh, de voir ce que ça va donner, euh, ne serait-ce que par l'exercice l'exercice comment tu vas l'aborder comment tu vas réussir ce défi de passer de l'anime d'abord de, de l'animer euh, avec euh, avec euh, Illumination ensuite à la bande dessinée et passer aujourd'hui au manga moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et félicitations et bon courage pour pour ce boulot là et voilà on va Merci. on va pas avoir l'audace de demander une date on sait que c'est le début on va être patient <rire> on va tout simplement t'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour que tu réussisses à faire ça. On va passer à l'agenda des sorties. Euh, Alix et Bruno, euh, on peut parler de 60 printemps en hiver tout d'abord. Euh, oui tout à fait et eh ben on a une donc ce très beau titre qui est paru euh, bah, ce vendredi donc c'est tout frais ça n'a que trois jours en librairie disponible et exactement disponible euh, partout et euh, en fait ça c'est un titre pour ceux qui nous suivent euh, depuis un moment sur culture bull on a eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a fait notre émission avec blanche et eve sur euh, les, les femmes dans la bande dessinée et donc, c'est un très, très beau titre par deux autrices assez exceptionnelles, euh, aimées de aimées de Jong, notamment, dont vous avez sûrement dû entendre parler pour euh, Jour de sable, chez Dargo, récemment. Et, euh, et donc là, l'histoire de 60 printemps en hiver, c'est euh, donc une, une femme une euh, qui est mariée, qui a des enfants, qui a même des petits-enfants, et qui, euh, le jour de ses 60 ans, décide que bah, ça y est, elle a assez donné elle, elle fait sa valise, elle prend son van et elle dit au revoir à tout le monde et maintenant elle s'occupe d'elle-même. Et elle va donc décider ce choix radical de changement de vie pour euh, regagner sa liberté à elle. Et donc c'est hyper euh, inspirant même si on n'est pas forcément, euh, on est un peu désarçonné par ce, ce choix-là. Et au cours de bah voilà, au cours de ce passage là de sa vie, elle va elle va s'émanciper, euh, elle va se découvrir une nouvelle orientation sexuelle, des nouveaux goûts, des nouveaux voilà une nouvelle vie qui s'ouvre à elle et du coup voilà c'est tout à fait... Euh, c'est tout à fait dans l'ère du temps où euh, la société change un petit peu du côté du féminisme, c'est ma petite cartouche euh, féministe ouais. parce que alors, on a parlé beaucoup yes. de foot et pas assez de, <rire> de femmes, voilà. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, ouais, en fait, on, on sort de ce bouquin en se disant, euh, ok, il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour être libre. Donc, euh, c'est donc vraiment une lecture que, que je conseille à, à tout le monde et dont on va euh, beaucoup entendre parler, je pense. Ouais, ça a l'air d'être une très belle histoire, je le conseille aussi, ça me donne envie de lire en tout cas ce que tu as dit, cette espèce d'émancipation de, de, à 60 ans, ça, ça éveille ma curiosité. Pour, le deuxième, pour la deuxième œuvre de l'agenda la, de de, des sorties, on va parler de Spirou, l'espoir malgré oui. tout, et c'est donc la quatrième partie, ouais, que je n'ai toujours eu... pas reçue. Ah il faut que tu fasses des messages tiers, des messages pas que en ah, je, préfère, je préfère <rire> de les faire en émission parce que ça, ça me fait un petit, un petit sketch à faire, un petit running dag, gag qui va durer pendant toute la ça saison pas de pas culture. je dis « Ah, toujours pas Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, du coup, Spirou, l'espère malgré tout. Pareil, on, en a, on a déjà eu l'occasion de le mentionner dans une oui. émission précédente, l'émission consacrée à Angoulême, puisque la troisième partie, a, a reçu un prix, un très beau prix euh, du FIBD euh, 2022 et, euh, et donc cette quatrième partie clôture le, bah, cette saga que nous a livré Émile Bravo sur la seconde guerre mondiale et, et la fin euh, et à l'image de la série, euh, voilà, Émile a fait un, un travail exceptionnel. Euh, du début jusqu'à la fin, on, on ressort pareil avec euh, plein d'émotions, euh, plus du tout envie de revivre la guerre, donc euh, si l'Ukraine pouvait, la Russie pouvait se calmer là ça serait pas mal. Euh, ouais. Donc je vous conseille Spirou, l'espoir malgré tout, euh, histoire clôture, enfin, clôturée du coup avec cette quatrième partie oh. en, en librairie d'accord. Et c'est sorti donc vendredi. C'est disponible pour ouais. tous. Et enfin, bien sûr, la dernière oeuvre dont on va reparler, c'est bien sûr le tome euh, 10 de Luca qui sort donc le 7 octobre 2022. On vient d'en parler, mais c'est le, c'est la transition parfaite pour commencer à parler de notre fameux concours de la soirée parce qu'il y a un, il y a un euro gagnant ce soir qui va repartir avec les neuf tomes de Luca. C'est la première fois qu'on offre au Tant de bouquins, mais on s'est dit que c'était euh, un truc à faire ce soir et euh, pour que le, les gens qui n'ont pas encore découvert l'offre puissent le faire et surtout puissent découvrir le magnifique travail de Bruno. Alors, ça va être simple, tenez-vous prêts euh, dans le chat, accrochez-vous à vos claviers. Il va falloir taper, si en régie on est prêt, il va falloir taper « point d'exclamation Luca ». Si vous les avez déjà comme Sandrine, vous pouvez, vous pourrez <rire> les offrir. Alors c'est parti, c'est pas un, mais deux, ni trois, mais neuf. <rire> neuf au moins. Il va falloir faire de la place sur vos, vos sur vos étagères. C'est quand même impressionnant quand on voit ces œuvres comme ça, Bruno, non Lorsqu'on voit ah j'en ouais, ai quand même fait neuf aujourd'hui. Ouais, aujourd ouais. ouais. ouais c'est vrai. Un peu... vrai c est, c est un peu. On le fait au fil de l'eau et puis finalement il euh, y a un moment où on en voit pas mal et on fait ah ouais quand même il y a du boulot. Ouais, ouais. quand même. Surtout que le ouais, thème 10, un... euh, il va faire 80 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est gros, c'est le... le plus gros que j'ai fait, ouais, tout à fait. Tout à ah ouais, ouais beau bébé. Ça va être un très beau bébé. Ouais. Mais c'est... C'est beaucoup. Et euh, tu, chez toi, je présume que tu les as rangés dans une bibliothèque et quelquefois tu passes et ça doit être un, un, quand même un sacré kiff de dire ah, « Ok, j'ai fait neuf tomes, il euh, y a tant de gamins qui ont lu mon travail, je suis super content que ça plaise. » Je suis super content parce qu'on oublie beaucoup aussi que c'est apporter euh, du bonheur euh, et un peu du bonheur au lecteur. Comment tu, tu, tu le vis ça oui, c'est bah, toujours pareil, c'est un peu comme euh, ce que je disais sur les, les retours des, des lecteurs, on, on en a peu, c'est ce qui est un peu frustrant dans notre métier, j'allais dire, quand on est musicien, on a le retour live de, euh, oui, voilà, de, de son public, et euh, quand on est, euh, même, même d'ailleurs quand on fait du cinéma, on se glisse dans les salles, et je l'ai fait pour euh, les, les films sur lesquels j'ai travaillé, et puis, et puis on entend les gens rire, et on entend les gens euh, voilà, euh, réagir. Alors que la BD, bah finalement, non, on n'a pas beaucoup de retours. C'est vrai que c'est ça, ça c'est un ouais. petit peu dur. Mais par contre, oui, quand je reçois des lettres, des messages, euh, ou je vois des beaux commentaires, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est une récompense de dingue en fait. Vraiment. c'est euh, bah. euh, Moi, ça me, ça me touche, mais vraiment énormément. Quoi. Les, les, les, les, ah, les lecteurs, ils peuvent être très touchants et. Et il y en a qui disent, Ouah, qui ils ont vraiment des, des mots euh, très élogieux et très, oui. très beaux. Et, et c'est quelque chose qu est, seul, qui vraiment à temps plus... vrai. ouais Oui, en plus, que, bon, les jeunes et moins jeunes, mais c'est vrai que les plus jeunes, sont, on, on trouve des mots euh, vraiment tellement touchants, et tellement sincères. Parce qu'il n'y a, a jamais de, disons qu'avec le plus jeune public, les, les enfants ou les adolescents, il y a, il y a moins de, de faux semblants. En tout cas, on ne doute pas de leurs paroles. Ils s'en fichent de qui c'est euh, Bruno de qui est l'auteur. Ils n'en ont absolument rien à faire. S'ils aiment Lucas, ils aiment Lucas. C'est parce qu'ils aiment Luca. Enfin, donc, du coup, c'est une honnêteté qui me touche encore plus, effectivement. Bah, ouais. D'accord. Euh... Alors, on a eu un, un petit, un petit couac sur le tirage au sort. N'hésitez pas à retaper, retenter votre chance en tapant point d'exclamation Luca. Je sais pas si je peux jouer, moi, Alix. Tu crois que je peux jouer? Tu crois que ce serait, <rire> Tu pas un petit, un petit conflit d'intérêt? <rire> si je veux, non. Plus sérieusement, retapez point d'exclamation Luca pour retenter votre chance. On vous laisse encore, euh, deux, trois minutes, euh, deux, trois minutes pour vous lancer. On a deux questions, euh... attends j'ai vu deux questions dans, yes. le, dans le chat, et euh, yes, bon. notamment il y en a une euh, dont... qui m'intéresse aussi. Euh, il y avait Sandrine qui demandait euh, à quel moment et pourquoi tu as choisi de, présenter, fin, de découper tes albums en chapitres, parce que c'est hyper intéressant, ça reprend un peu je trouve euh, des choses au, au manga, et du coup comment tu es venu en fait, c'était une, euh, une idée que j'ai eue pour euh, m'aider un peu dans le scénario. Euh, ça m'aidait un peu à... Parce que mon premier album était très gros. Parce qu'il faisait déjà... Oh. Euh, enfin, pour une BD, attention, pour une BD franco-belge. Hein, ce qu'il faisait déjà, euh, justement, au final, il a fait presque 80 pages, un peu, un peu moins. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça m'a aidé à, à, à découper un peu. D'abord, trois actes, en fait, c'est un peu comme un déjà, une... un peu un, un hommage au cinéma. Parce que quand on écrit un scénario de cinéma, c'est en trois actes. Et, ouais. euh, et du coup c'était un petit, petit clin d'œil pour ma, ma passion, euh, ma première passion je sais pas. et, euh, ça a aidé, ouais. et ça m'a aidé dans, mes, dans, mes, euh, dans mon découpage et notamment à faire des, des grosses ellipses à ces moments-là pour bien montrer les... Et voilà du coup c'est né comme ça, cette idée de, de mettre les... et ça m'a toujours bien aidé dans le, dans le découpage, je l'ai un peu laissé tomber par la suite parce qu'il y avait des... Justement, quand il défie d'autres personnes euh, dans d'autres sports, ouais. il y a déjà des fiches un peu euh, qui servent ouais. un peu d'acte Donc, je l'ai coupé dans la deuxième partie, ouais. ça faisait trop de sur découpage euh, ouais. Du coup, ce nouveau truc, euh, ces nouvelles fiches où euh, on voyait qui va aller affronter, quelles sont ses caractéristiques, ça ouais. servait de, de page d'actes, nouvelle page d'actes. Ouais. Et ça revient, ouais. du coup, l'acte, vraiment, les pages d'acte net reviennent dans le tome dans le 10. Ouais. D'accord. Et plus le bien page. aussi, ouais. mmh, mmh. Et au, au niveau du, du, sais, du, de l'écriture scénaristique, tu as été formé pour ça ou tu as appris euh, en documentant seul ou, ou en, sur le tas Oui, j'ai appris sur le tas. C'est aussi mon expérience dans, dans, dans le cinéma où j'ai vu, vu des, des réalisateurs faire, des scénaristes écrire. J'ai beaucoup lu euh, ce qu'ils faisaient, j'ai beaucoup analysé. De toute façon, c'est en faisant qu'on qu qu qu apprend. Lire des livres, oui, j'en ai déjà eu. J'ai eu des cours de scénario dans au Gobelin, j'ai eu, j'ai mmh. j'ai eu des bouquins aussi sur le scénario. Euh, ça donne des bases. En fait, ça donne des, euh, ça donne de la technique là où on a du ressenti. On a vraiment des mots posés dessus. C'est-à-dire que les choses que ouais. j'avais écrites, finalement, c'était dans les, c'était les bouquins de scénario, sauf que euh, j'avais pas la, la technique ni les mots pour, pour dire ce que j'avais fait. Et après, ça m'a donné ce savoir-là. Ce qui est intéressant quand même quand on quand on peaufine son scénario, de remettre non, de la technique choses. par ah. dessus. Ah, D'accord. Est-ce que... Est-ce qu'on a d'autres questions, Alix Eh bien, il euh, y avait aussi euh, une question plutôt sur euh, le... Ben, la... Tu as aussi fait hein, une autre série dérivée, puisque Lucas est très riche et tu sais vraiment faire vivre un univers, euh, qui mmh. s'appelait Anto et Antin à destination des plus oui. jeunes du coup ça c'était une série si je dis pas de bêtises tu m'arrêtes ou alors j'ai enjolivé l'histoire dans ma tête oui. mais que tu avais imaginé <rire> aussi parce que tu avais des petits enfants dans ta vie oui. et donc tu avais envie de leur euh, proposer un livre avant de lire Lucas c'est ça Ouais j'avais envie de leur lire des histoires, j'en leur... je lis beaucoup d'histoires ça c'est vraiment un truc que j'ai gardé avec mes enfants et qui est encore à l'heure actuelle hein. il y a le, le plus grand 6 ouais. ans et le plus petit 4 et tous les soirs, c'est c'est mon truc. Je, je leur lis une histoire, donc, euh, plein plein d'histoires différentes. Et euh, et il y a il y a il y a quelques années en arrière, quand le, le deuxième est juste de naître, euh, j'ai vraiment j'ai voulu écrire des histoires pour leur lire. Et, euh, voilà, c'est des histoires que je je leur ai dédicacées. Et euh, génial. Et euh, du coup, euh, bah c'est cool. J'en ai écrit quatre. Je voulais en faire plus que que ça. J'avais pas mal d'idées et tout, mais euh, le temps manque un petit peu et après le livre jeunesse c'est c'est c'est un c'est c'est dur de percer dans le livre jeunesse ouais. c'est vraiment euh, c'est ouais, ouais. c'est encore pire que la bande dessinée hein, pour pour euh, vivre de ça ouais, je ne pas ça donc euh, ouais c'est vraiment euh, c'est c'est très très dur. Donc du coup ça c'est que peu, peu vendu euh, et euh, pour être honnête le, le temps passé voilà, c'était trop trop de temps euh, pour les les faire mm -hmm. et, et pas assez de retours sur ce temps-là. Et il faut faire des choix, malheureusement. Ouais. C est, c est... Je ne dis pas que j'en ferai pas. D'autres dans l'avenir, on ne sait jamais. Hein, euh, parce que des fois, j'ai envie d'en de, refaire des livres d'illustration. Je trouve ça super et, et ça me plaît, ce genre d'histoire. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, il y a la réalité de la vie. Après, il faut juste... C'est bête, hein, mais il faut, faut vivre. Bah <rire> oui, c'est ça. Bah, bah, <rire> ouais, dans sûr. le chat, euh, a l'air euh, d'être fan et, et nous dit qu'elle le, euh, le vend bien dans sa librairie. C'est vrai que euh, le livre jeunesse, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et même si on est sur des thématiques très fortes comme euh, tu as choisi, parce que donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Anto et Antin, en fait, on suit euh, le petit frère de Lucas et son meilleur ami ils vont découvrir un petit peu la vie, ils vont découvrir les, cauch les cauchemars avec l'album Pfff, mène pas peur. Ils vont découvrir ouais. euh, ce qui se cache derrière le Père Noël, euh, la propreté donc et, euh, et aussi les émotions. Donc c'est des sujets qui sont hyper importants euh, quand ouais. les enfants euh, grandissent, découvrent la vie. Mais c'est vrai que le livre jeunesse, c'est toujours très très compliqué. Et donc nous, on est ouais, super content En tout cas, ça a l'air très intéressant. Euh, ouais, Ouais c'est ça. On ouais, est content euh... d'avoir ces albums dans le, dans le catalogue. Et moi j'avoue je les je continue à les conseiller parce que là ça y est euh, je j'arrive dans l'époque où euh, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui font des enfants. <rire> Donc parti, je leur beau. propose en temps en temps et en temps. Mais mmh. euh, mais ouais c'est dommage que que ça décolle pas un petit peu plus. Mais en tout cas on est toujours voilà. content de, de les avoir. On espère que ça décollera avec le temps au fur et à mesure. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Et surtout, euh, je me mets euh, à la place de, de Sandrine. J'espère qu'elle qu qu pourra lire une suite bientôt et que, que tu pourras avoir le temps de le, de le faire. On a un gagnant pour le concours et ce gagnant est mange du. Je sais pas il mange du quoi, mais son pseudo est mange du. Félicitations, mange du. Tu as gagné les neuf tomes de Lucas. Tu as donc mangé du Lucas, du Luca, excuse-moi, <rire> pendant, pendant, pendant, pendant au moins neuf tomes. Félicitations à toi. J'espère que tu vas en profiter au maximum. Tu peux envoyer un message privé au compte Dupuis direct en nous envoyant ton adresse, ton nom et ton prénom et euh, Alix se charge, la gentille Alix se charge de t'envoyer tout ça. Et tu nous feras un retour dans une prochaine émission. J'espère euh, que tu vas kiffer le voyage. En tout cas, Bruno, merci d'avoir participé à l'émission. Euh, moi, je vais, me mettre, euh, je vais te faire un retour, un de ces quatre, quand j'aurai fini de lire les neuf tomes. Demain, j'ai pas mal de trains à prendre, donc je pense que je vais prendre euh, au moins deux bouquins avec moi. Et euh, je ça te ferai un petit trop retour fort, donc. Euh... Ouais. <rire> D'accord, je vais faire attention et euh, je vous ferai un petit retour. En tout cas, ça s'appelle Luca, c'est un, une très bonne bande dessinée euh, de sport, mais pas que, de foot, mais pas que. On rigole vraiment beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Moi, pendant les deux premiers tomes, je me suis régalé. Euh, si vous avez un petit, votre âme de collégien maladroit qui sommeille en vous, vous promets, lancez-vous dans Luca. Et en plus, Bruno est ultra sympa. Merci encore à toi d'être venu. Euh, je te ah, souhaite merci, beaucoup de chance pour moi, la pour suite invitation. Pour, euh, pour le tome 10 et j'espère que vous avez pu apprécier l'émission Culture Bulle et on se dit à lundi prochain pour une spéciale webtoon. Tout merci à toutes. Merci. On va se... Merci, ciao, ciao. Salut. On reste connu.